C'est bon, c'est en live. Hein live. <rire> Bonjour, à tous. Bonjour, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre ce soir. Alors, ce live, évidemment, vient quelques jours après les épreuves écrites. Nous souhaitions vous laisser un peu prendre le temps de digérer ces, ces premières épreuves. On espère évidemment qu'elles se sont bien passées pour vous. Je suis accompagnée ce soir de nos référents dans leurs dis disciplines respectives, avec lesquels on va prendre le temps de revenir sur, sur les différentes épreuves écrites. Alors, je suis accompagnée de Sylvie Zamaron, qui est notre référente nationale en français. Bonjour. Je suis accompagnée également de Roger Massa, qui est notre référent pour les mathématiques et puis… vas-y Roger Tout bonjour Et je suis accompagnée de Marie-Béatrice Mengro, qui est notre référente pour l'épreuve d'application, plus spécifiquement histoire, géographie, enseignement moral et civique, qui intervient sur les arts également. Euh, donc on va essayer d'organiser en trois temps cet échange, on va essayer de prendre des épreuves dans le sens dans lequel vous les avez vécues, on va commencer par le français, on va essayer de, de vous partager les sujets et on va commencer par le sujet en français, alors euh, on reviendra, hein. on va les partager, les liens sont diffusés sur le chat et sur le site officiel du ministère. Je suis accompagnée de Jade Mathieu, qui va nous accompagner, gérer le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre et de poursuivre si besoin demain de répondre aux questions complémentaires. Alors, euh, eh bien, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'épreuve de, de français, hein, Sylvie. Alors, on va revenir parce qu'on pourrait y passer un très, très long moment si on devait revenir sur les, les trois groupements. On va commencer par le groupement numéro un qui concernait les candidats à l'épreuve qui l'ont passé en métropole, hein, Sylvie. Donc, oui. Sylvie, je vais vous laisser nous donner un premier, nous faire un premier retour sur l'impression générale que vous avez eue en tant qu'experte sur l'épreuve de, de français problème donc euh, déjà si la première impression sur le texte hein, déjà il faut prendre conscience que c'est un texte récent hein, puisque c'est un texte du 21e et qui ne pose pas de difficultés particulières hein, ni en ce qui concerne la longueur ni euh, la compréhension générale et une première lecture sur vol donc nous montre la thématique générale hein, la naissance d'un enfant handicapé et une problématique qui est déjà inscrite dans le texte, c'est le problème de sa place, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de la micro-société, puisque visiblement, on comprend que ça se passe dans un petit village retiré. Alors, attention, parce que ça, c'est la problématique posée par le texte. Mais vous allez voir plus loin que la problématique qui est dans la question de réflexion n'est pas exactement celle-là, puisque ça va être la relation de l'homme à la norme. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ce que propose l'extrait. Donc déjà attention, la problématique qu'on comprend et le libéralisme. Oui c'est ça. Pas de difficulté majeure en termes de vocabulaire, de compréhension au niveau du texte. Euh, un texte descriptif qui après entraîne une question finalement euh, qui n'est pas complètement liée, mais beaucoup plus, beaucoup plus ouverte finalement. Oui, et à la limite philosophique, plus que littéraire. C'est ça, absolument. Alors, on va essayer de, de partager euh, et de faire défiler le sujet. Ah, alors. On va patienter quelques secondes, Sylvie. Voilà, on y vient. Alors, est-ce que vous voyez afficher le sujet pas, pas encore. De toute façon, on va passer directement aux questions. Donc, il faut... Oui, c'est ça. Alors, on peut revenir défilé, la, première puisque là, on a on a la première page. Alors, est-ce que Sylvie, au regard de, des questions posées pour euh, l'étude de la langue, vous sont t difficultés selon vous Alors, si on part donc, sur cette partie 1, qui est sur la connaissance de la langue, euh, vous avez des exercices qui correspondent exactement au format des cinq épreuves qu'on a eues en 2022, plus les sujets zéro, et euh, qui correspondent exactement aux, aux différents focus que FortProf aborde dans la programmation annuelle. C'est ça, dans, Donc, les cinq, enfin, dans les différents regroupements, ainsi que euh, dans les concours blancs, dans les entraînements hein, qu'on a proposés euh, aux stagiaires. Donc, de toute façon, vous pouvez être assuré que, comme dans ce sujet-là, vous aurez un, temps sur, un exercice sur les temps verbaux, la phrase, nature et fonction, orthographe grammaticale, et éventuellement le discours, il n'y en avait pas ici. Alors, sur les temps verbaux, euh, dans ce sujet-là, il fallait faire attention, à mon avis, à deux choses. La première, c'est le fait que le conditionnel n'est pas un mode, hein, mais que c'est un temps. Donc, euh, c'est apparu dans les textes à partir de 96, mais bon, il euh, faut vraiment que ça, ça, ça rentre. Et il euh, y a une chose aussi, c'est qu'il faut que vous ayez approprié, que vous soyez approprié vos savoirs de l'année. Parce que, par exemple, euh, ici, on avait un imparfait avec « exister euh, », donc il fallait donner la valeur. Et si vous voulez, dans 99% des cas, l'imparfait a une valeur de arrière-plan du récit, alors que là, pas du tout. L'imparfait avait euh, une valeur d'antériorité. Quand on dit euh, euh, que le, le mot inadapté suppose précisément que l'enfant existait, hors du cadre fonctionnel, hein, on suppose qu'il existait avant. Donc, il faut quand même que vous ayez pris une certaine distance par rapport à, aux connaissances qu'on vous, qu vous a données. Euh, donc, faites confiance. Hein, Fiez-vous à votre, à votre ressenti, parce que les valeurs des temps, en fait, dans un texte qui n'est pas très difficile comme celui-là, vous pouvez le trouver presque de façon intuitive. Faites-vous confiance euh, Sur la phrase, alors bon, on avait une phrase complexe. Alors moi, là, dans ce sujet-là, je vous avouerai que j'ai été très embêtée parce qu'il est marqué « délimiter les propositions » et préciser la manière dont elles sont reliées. Ça sous-entendrait qu'il faut juste borner les propositions et moi, à mon avis… Je dis toujours aux étudiants de ne pas faire plus que la consigne, mais à mon avis, ce qui est attendu quand même ici, c'est de dire si, de quel type de proposition il s'agit, indépendant, oui. principal ou subordonné. Oui, oui, vous avez raison Sylvie, ça ah. semble étonnant qu'il n'y ait juste qu'à séparer finalement les propositions. Ah, On oui, attendait oui. certainement de. de C'est évident, hein, parce, oui. parce que normalement, si les étudiants n'ont pas indiqué de quelle proposition il s'agissait, ils sont dans, dans leur droit, mais bon. Donc voilà, de manière générale, ne dépassez pas la consigne, mais là, à mon avis, sans aucun doute. C'est ça. Et il n'y avait rien de très compliqué euh, Voilà, alors il n'y avait rien de très compliqué, il y avait une indépendante qui était euh, coordonnée avec un ensemble constitué d'une principale et d'une subordonnée, hein, donc il n'y avait pas de piège, hein. euh, si ce n'est que… Et là, heureusement, la consigne vous aidait. Dites-vous bien que juxtaposer, coordonner, ce, ce ne sont pas des éléments qui donnent la nature de la proposition, mais uniquement la mise en relation. C'est ça. Voilà. Sur le troisième, donc, euh, travail sur nature et fonction, hein, c'est le genre d'exercice euh, auquel vous pouviez vous attendre de façon euh, évidente. Euh, donc, il s'agissait de deux pronoms. À mon avis, là, là, il y avait une difficulté, mais bon, heureusement que dans les focus, on avait bien travaillé. C'est de, de confondre la fonction du pronom relatif avec la fonction de la proposition subordonnée relative. Ouais, vous avez. La principale, ça, c'est le genre d'erreur attendue. Mm. Euh, donc, quand on dit Nanti de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battants. Euh, la proposition subordonnée dont la mère avait ouvert les deux battants complète le nom porte, mais ce n'est pas ça qu'on vous demandait. On vous demandait ce que complétait le pronom don. Et le pronom don, il complète les battants, c'est-à-dire que là, pour trouver, il faut remplacer le pronom relatif don par ce qu'il remplace. Et donc, ça donne « la mère avait ouvert les deux battants de la porte médiévale ». Donc, la fonction du pronom relatif est totalement différente. Ça, c'était à mon avis euh, la difficulté principale. Oui. Ouais. Et après, vous avez un exercice… Alors bon, je... vous avez aussi… C'était un peu cadeau, hein, Sylvie, la suite. Hein. Euh, le, oui, le, le, le 5, oui. Euh, le, bon, le, le 4, non, oui. non, d'abord le, le 5, en fait, c'était pareil que le 3, hein, c'était nature et fonction. Hein, mais bon, là, il n'y avait aucune difficulté. Il était, il était... Euh, dans le 4, donc, euh, orthographe grammatical, hein, ça vous, attendez, vous devez vous y attendre, hein, vous aurez un exercice, enfin, tous les ans, vous aurez un exercice comme ça. Euh, en revanche, euh, c'est cadeau. Oui et non jusqu'au début. Fallait faire attention, oui, quand même. Parce qu'au euh, début, vraiment, ça paraît tellement facile. Mais après, euh, des bébés de la région qui lui appartenaient, euh, étant donné que.. Euh, Bien juste, ben c'est le mot « région » qui est le plus proche du verbe. Hein. Il fallait bien faire attention que le pronom qui re, reprenait « région », c'était lui, et que le pronom qui repre, le, celui qui reprenait les bébés, c'était le pronom relatif « qui ». Et donc, ici, le verbe « appartenir » était à la troisième personne du pluriel. À mon oui. avis, la, la seule difficulté était là. Oui. Voilà. Méfiez-vous de la proximité des mots Hein et à chaque fois, il faut toujours aller chercher euh, quel est le référent du pronom. Voilà, donc sur la C'est de la Oui. Rien d'autre euh, Pas de question mettre... hein, pour le moment, Sylvie, c'est clair. D'accord. Donc pour la partie euh, lexique et compréhension lexicale, là aussi vraiment deux exercices euh, d'un classique… Euh, Aboutit, hein. Donc, euh, premier exercice de la morphologie lexicale et pre dans presque tous les concours de l'an dernier, un exercice sur la dérivation. Mm -hmm. Donc là, dites-vous bien qu'on attend des mots précis hein, qui ne sont pas bien compliqués comme dérivation et comme préfixe. Hein, euh, do Donnez-les, ces mots-là. Hein. Euh, mm -hmm. euh, attention euh, il n'y a pas de suffixe. Hein. Ça, ça c'est vraiment l'erreur attendue. C'est-à-dire que quand on dit euh, adapté, quand on dit enfin, inadapté, quand on dit inachevé, le et, qui est la marque du participe passé, n'est absolument pas... Un suffixe. C'est un morphogramme grammatical, c'est-à-dire qu'il indique qu'on a un participe passé. Et dans les infinitifs, c'est pareil, le « er », c'est un morphogramme grammatical et ce n'est pas un suffixe. Ça, à mon avis, c'est une erreur assez courante aussi. Et après, vous avez un deuxième exercice qui correspond là aussi à ce qu'on a généralement, euh, à part qu'il est à mon avis plus facile puisqu'on vous dit euh, commenter l'emploi du lexique sur la mer donc là franchement vous allez chercher tout ce qui euh, au niveau lexical rappelle la mer le plus difficile était de faire le rapport entre entre la mer et la région montagneuse. C'est ça, euh, avec la, voilà, et euh, c bien, quoi, la montagne. Euh... On n'était pas du tout au vent de mer, hein, mais c'était effectivement pour évoquer les routes sinueuses et la difficulté de, de, de, de, de circuler sur ces routes et le risque de, de mal de mer, enfin, c'est un peu lointain. Euh, donc je disais vous avez la chance que, parce que la consigne était simple, alors que souvent, elle est un peu plus large quand on dit, par exemple, euh, commenter les procédés d'écriture. Quand on commente des procédés d'écriture, là, on parle du lexique, mais on parle aussi de la syntaxe, des figures de style, de, du registre de langue, etc. Voilà, donc franchement, dans cette partie 2, moi, à mon avis, il n'y avait pas de, pas de pièges, Je... pas de difficultés majeures. Sylvie, l'année dernière, la répartition des points hein, pour le, le CRPE 2022, on avait 11 points pour cette partie étude de la langue lexique et 9 pour la question de réflexion. C'était ça. Hein. Ça dépendait, ce n'était pas exactement pareil d'un groupe de académique à un autre. C'est vrai. Voilà. On est généralement voilà, sur ouais, ouais, euh, 9-11 euh, voilà. une juste répartition de voilà, 10 points. Dix, dix, on verra là sur sur ce groupement ce que les ce que les commissions ont décidé. Mmh. Mais là c'est marqué je vois parce que moi j'avais moi j'avais pas. sur le sujet mis en ligne. Si a marqué étude de la langue 6 points. C'était 6 points absolument. 6 points 4 points pour la partie lexique et 10 points voilà, là. sur bon, c'est ça, hein, c'est une question hein, de tout réflexion. Tout ouais. ah, bon, alors, Cette année on avait fait plus d'indications effectivement. Alors, euh, donc, sur la partie de la question de réflexion, alors, euh, déjà, la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'analyse de la question posée. Et euh, donc, déjà, je vous ai dit tout à l'heure que le, la problématique est beaucoup plus large que celle qui est évoquée dans l'extrait. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, euh, en fait, vous avez, euh, d'après ce qu'on a vu l'an dernier, il y a deux façons de libérer cette, cette question de réflexion. Soit on vous invite largement à euh, faire une partie sur l'extrait lui-même. Hein, par exemple, euh, dans le sujet 0, numéro 1, il y avait « Après avoir expliqué ce que Jean Gionneau désigne par, etc., hein, vous vous interrogerez sur ». donc. Euh, ici, ce n'est pas le cas. On ne vous invite pas spécifiquement à, euh, part, à partir de l'extrait, à, à, à réserver à, euh, une, une partie spécifique pour l'extrait. Donc, euh, d'un côté, c'est bien parce que ça vous évite l'écueil qu'on a trop souvent rencontré qui est de partir dans un commentaire de texte. En revanche, il y a un danger, c'est que vous partiez dans une dissertation en oubliant de vous référer à l'extrait. Donc ça, il faut vous dire que, à partir du moment où vous ne consacrez pas une partie à l'extrait, il va falloir dans chaque grande partie vous référer, enfin, avoir vos références personnelles, mais aussi chaque fois l'extrait proposé. Euh, voilà, euh, donc à partir de cette question de réflexion, euh, ben, il, faut, euh, il va falloir que vous vous concentriez, enfin, je suis euh, profondément, ben, sur euh, les, le mot clé, ici il n'y en a qu'un, hein, c'est le, le terme de norme, et à ce moment-là, euh, vraiment voir, vous essayez de, il fallait se dégager de l'extrait et se dire qu'est-ce que je mets derrière la notion de norme. Et ça, ça peut, ça vous donnera un plan possible, c'est-à-dire la norme au niveau de l'apparence physique, et là vous voyez tout de suite qu'au euh, début, hein, votre enfant, il est présenté comme lit, etc. Hein, donc voilà. Euh, une partie, par exemple, sur la relation aux autres, puisque de toute façon cet enfant va être présenté, enfin, d'abord il y a la famille, puis il va être présenté au village, et puis la norme au niveau du langage, au niveau de la culture, et euh, bon, on peut envisager quand même assez facilement euh, un élargissement aux, ben, aux, aux migrants qui doivent s'intégrer, hein, aux différentes cultures qui doivent coexister. Alors, ça, c'est une proposition de plan. C'est ça, Sylvie. Il n'y a, a pas une seule et unique réponse. Hein. C'est une proposition voilà. de plan. Alors, on a Roselyne, Sylvie, qui euh, nous dit, était-il possible de consacrer malgré tout une première partie à l'extrait proposé Alors, ça, ça, elle rebondit hein, sur ce que vous précisiez. Il n'y avait pas une demande dans la consigne de faire... Euh, euh, une analyse d'un extrait du texte, mais est-ce qu'elle pouvait s'en servir pour construire son plan et en faire une partie, une des parties euh, Moi, à mon avis, c'est très maladroit. D'accord. À partir du moment où il n'est pas explicitement demandé, euh, après avoir examiné comment l'auteur, etc., envisage... Euh, la notion, euh, ça me paraît, ça me paraît assez maladroit de, de, de réserver une partie à l'extrait. D'autant que chaque fois, euh, enfin très souvent, quand on lit, quand on a ces parties-là, les, les, les candidats font vraiment quelque chose de l'ordre du commentaire et c'est pas du tout ce qui est attendu. Et c'est très difficile de de de, de traiter de l'extrait sans verser dans le commentaire. Donc moi, à mon avis, voilà, il y avait effectivement plusieurs plans possibles, sans aucun doute, mais ça me paraissait très maladroit de consacrer une partie où... à l'extrait lui-même. Oui, tout, tout va dépendre après de la façon dont Roselyne s'est voilà. servie voilà. et a justifié d'autres références, euh, et si elle s'en est servie pour faire écho sur un des points de, de son plan. Quoi. Voilà, hum. tout à fait. En revanche, moi j'avais pensé à un autre plan qui était peut-être davantage calqué sur l'extrait et qui, qui paraît intéressant, à mon avis peut-être un peu plus difficile après à, à développer, c'est qu'on remarque qu'au début du texte, euh, l'enfant est affublé de, de, de, de qualificatifs comme inadapté, abîmé, euh, etc. Euh, et si vous regardez la fin du texte, vous avez euh, tout été rentré dans l'ordre. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, l'enfant est accepté parce qu'il euh, est dans la norme de, de la micro-société de ce village. Oui, oui. Voilà, donc euh, à partir de… Ben, J'ai trouvé cette opposition très intéressante entre le début et la fin, et ça pourrait induire un plan euh, avec une partie hein, la norme qui exclut, c'est-à-dire que cet enfant, il est a priori exclu parce qu'il euh, est handicapé, et euh, au contraire, la norme qui inclut, c'est-à-dire que en revanche, hein, on dit qu'il qu est semblable aux autres, on dit que… J'ai pas sous les yeux là le, le texte, hein, euh, les mêmes yeux noirs, etc. Et c'est parce que il est semblable à cette micro société du village Sevenol que finalement il va être dans la norme. Hein. Donc voilà, la norme qui inclut, qui exclut, la norme qui inclut, ça me paraîtrait être un, un plan qui serait… intéressant. Intéressant, ah ouais, tout à fait. Vraiment en liaison avec l'extrait. Oui, voilà. tout à fait, en parallèle. Ouais, ouais, ouais. Alors après, il y a d'autres plans. Vous pouvez toujours essayer de faire un plan avec pourquoi et comment, hein, pourquoi la norme, comment on la norme. Mais là, à mon avis, il, aurait, il est assez difficile de, de convoquer le, le texte. Là. Très bien, Sylvie. Alors en termes de référence, puisque euh, souvent c'est l'inquiétude de, des candidats hein, de faire appel à des à des références culturelles euh, personnelles, euh, elles étaient multiples, hein, puisqu'on est, voilà, est... obligé de se centrer sur des références littéraires, mais c'est très ouvert. Voilà. Alors, au début, c'est vrai que, enfin, personnellement, je me suis dit que j'aurais du mal à trouver des références, mais c'est parce que j'étais un peu dans l'optique de chercher dans le littéraire. Euh, mais au niveau cinématographique, vous avez énormément de références. Hein. Vous avez aussi bien euh, des films comme, comme Intouchables avec Omar Sy que, que des films comme Rain Man ou, ou Forrest Gump, Forest Gump ah, euh, Elephant euh, Man. Euh voilà donc euh, à la fois voilà, des, des, des gens qui, qui étaient différents euh, de par l'apparence physique et vous avez aussi euh, tous les films où il y a des, des, des héros euh, autistes comme monsieur je sais tout donc voilà en, en cinéma il ouais. y, avait, y avait pas mal il y avait pléthore de références ouais. Ouais, ouais. Voilà. vous avez pas mal aussi en, en littérature de jeunesse parce que justement euh, l'acceptation de la différence c'est quelque chose qu'on trouve dans, dans de, de nombreux ouvrages. Hein, je veux dire, euh, Okilélé de, de Claude Ponty, euh, mm. Vous avez Verte de Marie Despléchins, qui est une enfant qui naît dans une famille de sorcières et qui ne veut pas être sorcière. Donc voilà, en littérature de jeunesse, en cinéma, oui. il y avait beaucoup. Après, ne, ne, ne négligez pas tout, tout ce qui est de l'ordre de l'actualité. Euh, les, euh, par exemple, les, les compétitions handisport. Oui, euh, auxquelles on pouvait faire écho, oui, tout à fait. Voilà. Euh, par exemple, les, les, les entreprises qui, euh, qui sont invitées à employer des handicapés hein, physiques ou mentaux. Donc, euh, voilà, pensez à, à, à l'actualité. À, à, à, à, à, voilà, éviter ce, simplement euh, tout ce qu'on appelle la culture de bas étage, parce que quand les correcteurs entendent parler d'émissions de télé-réalité, ça, ça c'est génial. C'est ça, et puis évidemment, euh, le lien avec l'inclusion scolaire était intéressant aussi à faire, Sylvie, euh, sur le sujet. C'était une possibilité aussi avec oui. des lois sur l'égalité, on parlait de, dans le milieu professionnel, mais à l'école aussi ah. Voilà, oui, c'est vrai que je, voilà, et puis ça, per, ça permet de vraiment se recentrer dans le, le, le concours que vous, êtes, que vous êtes en train de passer. Voilà, donc je crois que là, on a fait un peu le tour. Euh... Très bien, bah, c'est clair. Alors, Roselyne hein, nous a dit… Euh qu'elle avait aussi travaillé sur l'opposition, hein, qu'elle avait perçue dans le texte. Donc, euh, voilà, tout dépendra vraiment de la façon dont, dont Roselyne a travaillé le, le sujet. Euh, certains… Alors, Isabelle demande, Baudelaire, peut-il être une référence Alors, euh, bon, ça dépend après des, des textes oui, et par rapport à quoi. <rire> voilà, parce qu'il <rire> a, a, a abordé tellement de thématiques, a priori comme ça, euh, je ne vois pas trop, mais c'est probable, hein. Oui, oui, oui. Euh, Marine qui nous dit « Moi, je suis vraiment partie sur la norme de manière générale avec une toute petite partie consacrée au handicap. Euh, » Alors, de manière générale, ça ne nous donne pas beaucoup d'indications, Marine, mais qu'on pouvait traiter vraiment euh, plein de, de points hein, sur la norme physique, sociale… Tout dépend après de ce que ce qu'on qu a, ce que ce que vous y avez mis, hein, clairement. Voilà, c'est ça, parce que rester sur, vous l'avez argumenté. De manière générale, on, on peut pas développer, donc. Euh, oui, oui. oui. Alors, on nous parle des Essais de Montaigne, de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, évidemment, qui, qui est, je pense, qui a été beaucoup cité. Euh, voilà. Bon, euh, je pense que c'était très, très ouvert, avec des références assez. Euh, assez classique dans le répertoire euh, que l'on a tous, hein, donc euh, oui, il n'y a pas là, de, de gros pièges par rapport à de ça. De toute façon, voilà, Notre-Dame de Paris, je veux dire, le personnage de Quasimodo, c'est exactement le, la même chose que, que ce qu'on a ici dans le sujet, hein, c'est-à-dire euh, il n'est pas dans la norme, dans le domaine de l'apparence physique, mais en revanche, il est totalement dans la norme au niveau des valeurs, euh, des valeurs morales. Oui, oui, tout à fait. <rire> Donc Sylvie, globalement, euh, un texte assez accessible, euh, des questions autour de l'étude de la langue euh, très classique. Il fallait voilà, évidemment... Ça veut dire sans voilà, mettre de dans de des pièges... Euh, avec assez peu de pièges, à mon avis, il y avait l'imparfait de la première question, il y avait le pronom relatif dont, et il y avait l'accord verbal de, de appartenir, mais en, en gros, il n'y avait pas de, de, de pièges vraiment. On est d'accord. Et la question donc, de, de réflexion très ouverte. Très bien. Euh, bon, après, on a plein de propositions. Hein. Euh, certains l'ont traité d'un point de vue plus philosophique, le sujet, avec le conformisme à la, à la norme. Euh, D'autres oui. l'ont traité euh, comme ciment de la société, les dérives de la norme. Dans la conclusion, euh, c'était aussi, euh, c'est ce qu'on échangeait, hein, Sylvie, c'est euh, les normes sont importantes dans une société. Euh, il faut évidemment veiller à ce qu'on ne tombe pas dans l'individualisme euh, pour, pour rejeter finalement. Voilà, donc c'est vrai qu'on pourrait on aurait pu euh, envisager une partie sur les dérives, euh, mais là aussi, comment pourrait-on euh, mettre cet extrait dans cette partie sur les dérives Donc c'est vrai que moi personnellement, je le voyais bien en conclusion, c'est-à-dire euh, voilà, il existe un certain nombre de normes, euh, l'individu euh, se conforme à, au maximum euh, à ces normes pour pouvoir être intégré dans un groupe, euh, mais effectivement on peut se poser la question du respect de l'individualité. Mais pour moi, c'est plus, ça, serait, ça serait plus la conclusion. Parce que justement, si on part trop dans le sujet philosophique, on, à mon avis, on sort un peu du, de cette épreuve-là hein, qui doit prendre appui sur l'extrait. Hein, et on risquait de partir dans une dissertation, en fait. On est d'accord, Sylvie, c'est clair. Évidemment, on espère que tous auront été très vigilants à la qualité aussi de l'orthographe, la syntaxe, parce que c'est des points, évidemment, sur cette épreuve et les autres qui sont pris en compte. Et, et, et, et comme il s'agit d'une épreuve de concours, hein, évidemment, ça aussi, gagner des points par, par une... Une qualité rédactionnelle, orthographique, c'est extrêmement important. C'est très important et, et en fait, euh, moi, il y a deux conseils que je donnerai. Là, le premier, c'est de faire des phrases simples parce que souvent, quand on complexifie, ben, on ne sait plus à la fin hein, quels sont les référents et on se trompe, en, alors que dans les phrases ou alors on, on risque de faire des erreurs de construction syntaxique. Et la deuxième, c'est de relire, mais de relire sa copie par partie. Hein. Il ne faut pas se dire « je relirai à la fin », parce que de toute façon, même si on a du temps pour relire à la fin, on ne peut pas relire la totalité du devoir. On n'arrive pas à concentrer son attention. Donc, relire par morceaux. C'est ça, très bien. Voilà. C'est parfait, c'est très clair. Alors, euh, bien évidemment, là, on, on, on ne va pas euh, proposer euh, de suite les corriger des sujets, parce que là, on voulait faire un retour un peu global. On va laisser euh, nos candidats stagiaires... Euh, euh, se préparer se focaliser sur les sur les oraux mais euh, bien évidemment après les, les oraux hein, on, on leur fera des propositions voilà de toute façon le voilà le courrier, vous l'avez et on voilà on le partagera dans voilà. dans quelques temps très bien et eh bien écoutez merci beaucoup euh, Sylvie pour euh, votre euh, intervention, vos conseils votre lecture on, va, on est dans le timing donc c'est parfait, on va pouvoir euh, poursuivre avec, euh, avec Roger euh, Roger euh, sur l'épreuve de mathématiques même chose, je te laisse intervenir et euh, on va partager alors le sujet mais tu voulais partager toi un document ouais, c'est moi un qu'il qui le partage hein voilà. alors ouais. juste d'abord pour, euh, pour confirmer ce que vient de dire Sylvie, à savoir que euh, je n'ai pas les sujets des trois groupements, je n'ai que le groupement 1 et le groupement 2, mais il se confirme un peu, comme ce qu'a décidé pour le français, que ce n'est pas très compliqué, alors je ne dirais jamais facile, ce n'est pas très compliqué par rapport à certains sujets qu'on a vus dans les années euh, passées, et il n'y a pas de piège, en tout cas dans ce que j'ai vu. Euh, alors, est-ce que, est... est que ce sont des consignes du ministère qui semblent aller vers, euh, pour les maths en tout cas Évaluer un niveau en maths suffisant et surtout euh, évaluer les capacités du candidat en termes de capacité de raisonnement, de synthèse, d'expression, de, euh, etc. Ce qui veut dire que, euh, ah oui, j'oublie aussi de rajouter que les sujets sont assez longs puisque euh, le texte officiel parle de trois exercices minimum et que dans les deux premiers groupements, il y en avait six. Ce qui semble relativement cohérent avec le fait qu'il n'y ait pas de difficultés euh, énormes. Ça ne peut pas être long et compliqué. Il me semble vraiment qu'on va vers cette logique d'une vérification du niveau en maths par rapport au niveau attendu qui est troisième et seconde pour la partie euh, numération. Euh, et un autre thème important, c'est que, euh, contrairement à certains sujets des années précédentes aussi, et même si, bien sûr, on ne peut pas conclure... Euh, définitivement il semble euh, que soit privilégié plus des exercices reposant sur un thème et dans lesquels on va introduire une ou deux questions je dirais hors thème on illustrera ça juste après euh, plutôt que le, ce que j'appellerais le gros exercice sur un thème précis et qui va pousser la réflexion plus loin et tout ça va donc un petit peu dans le même sens euh, ce qui veut dire que euh, la différence va plus se faire sur la capacité des candidats à, je dirais, travailler avec efficience. Alors, je donne juste un exemple rapide et que l'on va reprendre après. Euh, par exemple, euh, être capable de repérer euh, au plus vite quelle est la, quelle est la thématique de l'exercice traité et quels sont les outils euh, qui sont associés à cette thématique. Et de même, euh, s'efforcer de répondre aux questions posées de ne pas répondre à côté et je crois vraiment que la différence plus en, de plus en plus au delà du niveau en maths bien sûr qui, qui doit être ce qui doit être hein, euh, la différence peut se faire à ce niveau là euh, juste à titre anecdotique j'ai reçu ce matin euh, un message d'une de mes d'une de mes stagiaires de cette année elle se fait un seul reproche en maths c'est d'avoir fait des étourderies veut dire que pour le reste c'était clair quoi euh, a priori, La difficulté même pour ceux, hein, Roger, qui sont pas forcément des mathématiciens. C'est ça. Euh, C'est tout à fait en, en travaillant, en revoyant évidemment les notions qui sont celles attendues, euh, ils sont en capacité hein, de, de pouvoir euh, les traiter. Absolument. Donc, en plus, il faut dire que. On avait essayé dans les, dans les devoirs qui ont été proposés, justement, bon, on ne peut jamais balayer tout le programme, hein, mais justement d'aller vers, euh, vers cette importance de balayer le plus de points possible dans le programme, d'une part. Et on avait aussi insisté lors des cours euh, sur le, le travail de méthodologie qui devait être fait justement autour de ces exercices-là et qui permettait, alors, peut-être pas forcément de gagner des points, mais en tout cas de ne pas en perdre sur des choses qu'on était susceptible de, de faire. Donc, pour illustrer tout ça, il faut que je partage mon document, j'espère que ça va fonctionner. Alors, ça, ça voudrait dire, Roger, que, oui. euh, en tout cas, si euh, à l'avenir, il euh, y, y a une volonté de, de proposer des sujets identiques à ceux de cette année, en mathématiques, euh, travailler les notions, mais après, c'est c'est de faire un vrai travail sur ce que tu disais, la méthodologie, la lecture des consignes, avoir vraiment des stratégies pour repérer rapidement les notions et de pouvoir finalement traiter, parce qu'il y a une longueur de sujet qu'en étant assez précis dans la lecture des consignes, en se référant bien aux unités, aux bonnes unités demandées, aux doubles questions qui peuvent parfois être demandées… C'est une épreuve qui, qui devient plus accessible qu'elle ne l'a été les années précédentes, finalement. Absolument, absolument. Le niveau en maths, bien sûr, euh, il est indispensable. Euh, et euh, les rapports du jury de l'année dernière, mais ça va être le même format donc pour cette année, insistaient déjà sur euh, des points qui avaient pu être enlevés pour des erreurs... Euh, énorme, du genre de la mauvaise utilisation du signe égal par exemple, ou certaines autres erreurs du même type. Donc le niveau en maths est indispensable, mais dans la mesure où euh, il n'y a pas de difficulté particulière, et je le dis avec toutes les précautions possibles, il est évident que c'est de la capacité à gérer, euh, je disais, avec, euh, avec efficience les exercices proposés que, que va dépendre euh, la hauteur de, de la note. Et ça va être ça va être illustré dans, dans donc j'ai pris euh, les exercices les uns après les autres on va faire un petit peu de maths quand même pas trop mais on va faire quand même un petit peu de maths et comme les exercices ne sont pas très très très compliqués ça va être euh, euh, facile pour tout le monde, et juste pour illustrer ce que j'ai essayé de, de mettre en évidence avant. Donc, l'exercice... De... Juste, Roger, que ce qui est in... intéressant aussi, parce que je vois certains de nos stagiaires qui nous disent « j'ai fait des erreurs, des tourneries de ». Oui, certainement. Après, il y avait un nombre de questions importantes ce qui fait aussi que bon, ben, parfois, on peut avoir fait une erreur des tours de riz, mais euh, c'est d'enchaîner, d'essayer de, de, de reprendre vite euh, l'épreuve, de ne pas se décourager parce qu'on euh, gagne des points euh, assez facilement si on arrive à se remettre dans l'exercice suivant et après de refaire la relecture. Mais tu vas y revenir ensuite, bien évidemment. Oui, alors j'irai même, même plus loin. Quand je parlais tout à l'heure du méthodologie, je dirais même de stratégie. Euh, il faut savoir qu'on peut commencer par l'exercice qu'on veut, euh, en prenant soin de remettre dans l'ordre à la fin pour ne pas compliquer la tâche, bien sûr, du correcteur. Mais si l'exercice 1 vous bloque complètement, il est évident qu'il ne faut pas commencer par l'exercice 1. Euh... En essayant quand même de toujours respecter euh, et de laisser de la place pour les exercices, ou en tout cas de bien paginer pour le correcteur, après, rien ne vous empêche de faire euh, les exercices dans le désordre, effectivement. Oui, et de même, effectivement, quand on rencontre une difficulté, si cette, si cette difficulté ne vous empêche pas de traiter les questions, les questions suivantes, ou si on vous donne le résultat, par exemple ici, on nous dit montrer que l'angle CFE est droit à la question 1, si vous n'arrivez pas à le prouver dans la question 1, mais que vous en avez besoin à la question 2, bien sûr, vous avez la capacité de de de comment dire l'utiliser. C'est ça, l'exercice, alors, Roger oui, ouais, pardon. Oui, tu voulais revenir sur l'exercice 1 Oui, alors, exercice 1, moi, ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est survoler l'exercice pour essayer de repérer le thème, les questions qui sont posées rapidement. Ce n'est pas une perte de temps. De même que, on parlait des tourneries tout à l'heure, n'est pas une perte de temps à la fin de la question, la petite vérification d'aller relire la question avant de passer à la question suivante. est-ce que j'ai bien répondu à la question Ce sont toutes ces petites stratégies-là qui peuvent éviter de perdre trop de points. Donc là, si je regarde la figure qui est là, qu'est-ce que je vois Je vois quelque chose qui pourrait ressembler à une figure qui correspond à l'utilisation du théorème de, de Thalès, sauf que je, je m'aperçois que BD et FE ne sont pas parallèles, donc ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je vois Je vois que j'ai un angle droit par là, avec un triangle dans lequel il y a deux, deux dimensions données, donc un triangle rectangle, donc je pense tout de suite peut-être à utiliser le théorème de Pythagore. Dans l'autre triangle, alors ici c'est une copie que j'ai récupérée d'un stagiaire, donc cette partie-là n'existe pas, l'angle droit à f hein. Par contre, je vois qu'il y a un triangle dans lequel on me donne trois dimensions. Peut-être que je pourrais utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Mmh. Donc j'essaie de faire l'inventaire. Deux choses qui me parlent, j'essaie de retrouver des choses que j'ai déjà vues. Et donc, j'arrive à la première question, montrer que l'angle CFE est droit, mais j'ai déjà anticipé avant, il reste l'époque du théorème de, de, de, de Pythagore, c'est impossible là-dedans de le manquer. Impossible. On est déterminer la longueur totale du parcours, je passe vite, c'est un périmètre. Donc, il y aura peut-être la difficulté pour calculer la... La seule dimension qui manque, qui est le côté BD à gauche, sauf qu'on a vu tout à l'heure que le triangle était rectangle, donc Pythagore, c'est quand même, quand même pas très compliqué. Et puis, donc, je vous disais euh, tout à l'heure, dans un exercice plutôt à thème euh, géométrie, se rajoute une partie, euh, je dirais, euh, mesure, avec un calcul de vitesse, vitesse, euh, durée, etc., pas de piège, vitesse égale distance sur temps, ce que vous avez forcément vu dans l'année. La seule petite difficulté étant peut-être au niveau de 2h45, le fait de passer du système sexagésimal au système décimal, et ne pas dire que 2h45 c'est 2,45. Est-ce qu'on peut appeler ça une, une difficulté après une préparation en maths euh, non, je crois Ça, pas. c'est ce qu'on a donc, vu dans l'année. Absolument. Hein, absolument. Hein, Roger. absolument. Mmh. Un premier exercice où il faut prendre le maximum de points. Aucune erreur possible. Donc, les thèmes qui sont abordés là-dedans, donc Pythagore et tout ce qui va autour, et dans la partie mesure, un calcul de vitesse, vraiment quelque chose que, qui me semble quand même très, très, très, très abordable. Mmh. Exercice mmh. 2. Donc, même chose, je le survole rapidement. Donc, je vois que c'est ce que j'appellerais un problème arithmétique, c'est-à-dire un problème dans lequel il faut traiter des nombres sur lesquels il va falloir effectuer des opérations. C'est un problème, quoi. Alors, je vois que ces nombres-là, ce sont des fractions. Et je vois que l'énoncé, euh, donc, problème arithmétique, calcul de fraction, euh, A représente un quart de la somme totale, C et D, bon, c'est peut-être un petit peu... Confus. Donc pour éviter les erreurs, voilà une stratégie importante à mettre en place, une lecture attentive qui va me permettre de traduire ces phrases-là en phrases mathématiques que je maîtrise et que je vais pouvoir utiliser ensuite. Alors, traduire, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Alors là, on ne le voit pas, je ne sais pas si... Euh, l'écran on peut déplacer l'écran hein. euh, on appelle A, B, C et D les montants respectivement reçus par A, B, C et D on me parle de la somme totale de soupe donc j'écris A plus B plus C plus D égale S euh, on me dit que A représente un quart de la somme totale là, je... pourquoi ça marche plus voilà. A égale un quart de la somme totale ça veut dire que je partage cette somme en quatre c'est quand même toujours pas très, très compliqué même chose pour le tiers et puis après, on me dit que aider se partage ce qui reste en prenant chacun le même, et là, je ne vois pas ce qui est écrit parce que j'ai ma, ma fenêtre sur l'écran, en prenant chacun le même montant. Donc, il va falloir traduire ça. Je veux dire que mathématiquement, ce n'est pas très dur. Il faut comprendre la, la situation et ensuite, et quand on l'a compris, on va la traiter. Le transposer en écriture mathématique, hein, Roger. Hein, Absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là Je suis allé trop vite, voilà. Donc, ce qui veut dire que la dernière phrase, si je la traduis en écriture mathématique, c'est aider partage ce qui reste. Bon, quelqu'un a pris un quart, euh, le B c'était un tiers, donc un quart plus un tiers, si on fait le calcul en réduisant au même dénominateur, ce qui n'est toujours pas très très compliqué quand même, on va trouver 14 vingt 24e, donc il reste donc 10 24e à partager en deux. Pas très compliqué, encore une fois. Vraiment pas. Et la suite de cet exercice là est un petit peu du même genre. Il s'agit de lire attentivement, de traduire et de faire des choix d'opérations entre additionner, soustraire, diviser. Bon, on peut aussi dire que cet exercice 2 n'était pas très compliqué non plus. Donc ça confirme l'impression du début, à savoir c'est long, mais ce n'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste faire des efforts de lecture et de raisonnement. Et à ce là, tout le monde est au même niveau. Mmh. Donc C'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Et c'est ce sur quoi on a insisté cette année pendant nos, nos cours. Donc, je pense que ça a dû être pertinent pour nos stagiaires. Mais globalement, les stagiaires vont nous le confirmer, mais à part quelques petites erreurs d'inattention, on sentit qu'effectivement, pour les mathématiques, c'était accessible. Hein c'était très accessible, Roger. Mmh. C'est ce que j'ai vu aussi. Je, je, je n'ai pas entendu la fin de ta phrase, mais ce n'est pas grave. Exercice 3. Alors, exercice 3 qui est un, qui est un classique que l'on trouve quasiment dans tous les sujets actuellement, avec le thème de Scratch. Alors, on s'affole beaucoup sur Scratch, mais tout est écrit en français. Donc, il euh, n'y euh, a pas de difficultés particulières non plus. Il faut que je remonte mon écran. Voilà. Donc, au cas où on nous dit que le programme qui est là permet de tracer des clients de taille différentes, au cas où on, on a besoin d'aide pour comprendre le, le, le, le script qui est proposé à gauche, là. Donc, ce script, on le lit, c'est quand même pas très compliqué. Et il y a peut-être la cinquième ligne qui est piégeuse, sur laquelle tout le monde euh, s'interroge souvent qu'est-ce que ça veut dire s'orienter à 90. On se demande et c'est expliqué en bas. Hein. Donc, la seule difficulté du script, du script elle est expliquée en bas. Donc ensuite, il y a un bloc triangle. Si vous avez fait un minimum scratch, vous savez ce qu'est un bloc. Donc ce bloc triangle, on le lit, il n'y a pas vraiment de difficulté là-dedans non plus. Pour faire un triangle, on prend un stylo et on répète trois fois euh, avancer et tourner d'un côté. Et ensuite, on continue et ainsi on va réaliser le triangle. Donc euh, je vous rappelle que scratch est quand même quelque chose qui est utilisé à l'école. Donc euh, voilà, alors oui. les questions, les questions alors, qui euh, sont posées. Oui. Roger, justement, alors euh, certains disent que pour, pour certains d'entre eux c'était compliqué, alors pas Scratch mais l'exercice 2 par exemple. Bien évidemment, ça nécessite bah, de s'entraîner, de, euh, de, de, de revenir sur les notions, de s'entraîner, d'avoir les bonnes stratégies et, et, et ça, ça devient compréhensible et lisible en fait. Hein. C'est la transposition mathématique qui est souvent la plus compliquée à avoir, mais avec de l'entraînement, ben on, on réussit à, à, à traduire, hein, Roger Alors, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que euh, je crois que dans la préparation de cette épreuve, euh, je pense que si on a fait euh, des maths pendant euh, les mois qui précèdent le concours, si on euh, s'est si appuyé par exemple sur, euh, les, sur les annales des groupements de l'année dernière par exemple, c'est toujours un petit peu le même type d'exo et c'est toujours le même type de stratégie. Après, euh, pour revenir sur l'exercice numéro 2, s'il y a difficulté dans la deuxième, question que a, enfin, dans la deuxième partie que l'on n'a pas euh, abordé, la difficulté elle n'est pas pour moi du, de l'ordre des maths, encore une fois, elle est de l'ordre de la compréhension de la situation et donc de la traduction de ces phrases-là en phrases mathématiques derrière ce que tout le monde est capable de faire vraiment, vraiment. Si j'arrivais à vous persuader de ça euh, ce soir, euh, on aurait fait un grand pas. Il n'y a pas de difficulté mathématique Non, Mais, ça. mais alors, euh, je n'ai pas euh... dit que c'était facile. Attention. Oui. C'est ce ça. Pas très facile. Et, puis, voilà. et puis, certains vont être plus littéraires ou mathématiques et ça paraît. Et on garde tous des freins quand on a moyennement aimé les mathématiques plus jeunes Mais ce qu'on qu veut aussi faire passer comme message, c'est que même si on n'était pas excellent en mathématiques euh, au préalable, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Donc, euh, il faut rester vraiment confiant et se dire que c'est faisable. Absolument. Et je n'aurais certainement pas dit ça il y a deux ou trois trois ans. Voilà, mais ça. il semble qu'on va vraiment vers, non pas une baisse, parce qu'il n'est pas question, mais quelque chose qui est plus adapté au boulot pour lequel euh, les candidats se présentent. C'est-à-dire un niveau en maths suffisant, correct, mais qui n'est pas un niveau en maths euh, monstrueux, mais par contre, la capacité de raisonner, d'utiliser des choses qui ont été apprises, etc. Et ça me semble vraiment aller dans le bon sens. Et il faut que ceux qui bloquent sur les maths dédramatise un petit peu, c'est exactement ça. ce que tu viens de dire, parce que vraiment, il y a, il y a vraiment la, la possibilité d'avoir une note au moins moyenne en mathématiques, au moins. Mmh. au moins. On est d'accord. Voilà. Par exemple, on dit scratch, c'est dur. Première question, quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé Il suffit de lire. Il suffit de lire. Alors, la, la deuxième question est peut-être... Un petit peu plus compliqué, je ne sais pas combien de triangles sont dessinés par le script. Répéter cinq fois, je veux dire, on, on, ne peut, on ne peut pas dire que Scratch pose problème parce que les questions sur le thème de Scratch qui sont posées dans le cadre de cette épreuve-là restent à ce niveau-là. Et, et il n'y pas... avait pas de piège euh, Alors, le piège qui pourrait être c'est juste après, là pour la question C, où là il y a un petit piège mathématique quand mmh. même, il faut juste qu'on se rende compte que quand on a avancé dans la description du bloc triangle, quand on a avancé, qu'on a fait un côté et qu'on tourne de 120 degrés sur la gauche, en fait, l'angle du triangle ne sera pas de 120 degrés, mais de 60 degrés. Là, par exemple, on peut se tromper. C'est une petite finesse, entre guillemets, on peut se tromper. Mais sur les autres questions, non. On pouvait Donc, trouver... Euh, ouais. Ah, assez absolument. facilement la réponse. Après, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose au niveau des, des échelles. Euh, tracer le dessin obtenu par ce programme en prenant comme échelle 1 cm pour 20 pas, même si on ne sait pas vraiment utiliser de manière experte les échelles, et je rappelle aussi qu'il n'y a pas obligation d'expertise à ce concours, on fait avec ce qu'on est capable de faire. 1 cm, c'est 20 pas, donc 40 pas, 2 cm, 80 pas, etc. Et si vous devez les faire comme ça, faites-le comme ça, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on ne demande aucune justification, là. Pas de souci. Et ensuite, une troisième question qui, euh, qui demande une connaissance de ce qu'est un hexagone, quand même, je pense que ce n'est pas... Donc, je, je, je, crois, je, je crois vraiment qu'il y avait là encore, dans cet exercice 3, euh, quel que soit le niveau en maths du candidat, qui a préparé pendant quelques mois cette épreuve-là, la possibilité, à part pour la question C, mais qui n'avait aucune influence sur le reste, la possibilité de, de, de prendre là encore quelques points. Il faut vraiment dédramatiser cette épreuve, vraiment. vraiment. On est d'accord. Très bien, Roger. Donc, les échelles, je, je, pas, je ne l'avais pas précisé, mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Hein. On intègre dans un thème, ici Scratch, une question qui va... Euh, euh, qui va voir si vous avez quelques outils au niveau d'un autre thème euh, parallèle. Le troisième exercice, avec quelque chose que l'on retrouve euh, Le assez quatrième, souvent, ouais, exercice prochain. Maths, Le quatrième, pardon, oui. Euh, une situation extraite de la vie de la classe, ou enfin, en tout cas de la vie d'une classe. On retrouve mmh. souvent ça. De même qu'on retrouve euh, souvent aussi des exercices, il n'y en avait pas ici, à Dominante Science. C'est depuis le nouveau concours, euh, entre guillemets, mmh. ces choses apparaissent euh, régulièrement. Donc, encore une fois, je survole ça rapidement. Euh, on me dit qu'est-ce que je vois euh, si je regarde ça. On me dit que c'est un terrain rectangulaire donc j'ai deux angles droits là, euh, de part et d'autre. Euh, dans ce triangle, ben, peut-être encore penser à Pythagore, on ne sait jamais. Je vois qu'en dessous, j'ai une ligne sur laquelle me sont données les dimensions qui me permettent d'avoir la longueur du rectangle. Je vois que la largeur, je ne l'ai pas, mais que peut-être avec Pythagore, je ne sais pas, avoir. Euh, le fait de faire cette petite recherche au départ va me permettre, quand je vais commencer à réfléchir, d'avoir déjà des éléments sur lesquels je peux m'appuyer. Et très souvent, très souvent, je parlais de situations classiques récurrentes. Très souvent, ce sont ces stratégies-là qui marchent en premier. Donc, il faut penser à celle-là en premier. On me dit en plus après qu'on qu me donne une indication sur l'air. Donc, peut-être qu'il faut que je m'attende à devoir utiliser quelque part l'air du triangle, du rectangle, je ne sais pas, à voir. Voilà. Partant de là, une fois que j'ai fait ce premier travail de lecture, euh, pourquoi ça n'avance pas Voilà, je passe donc aux questions. Donc, comme on me demande, première question, justifier que le segment CA, on le voit, le segment CA à gauche, euh, qui est la largeur du terrain, est égal à 8 mètres. Euh, je ne sais pas comment je peux faire, celui-là, là. là. Peut-être qu'il y aura quelque chose autour des Pythagore, peut-être qu'il y aura euh, autre chose, je ne sais pas, à voir. En tout cas, ça peut être fait dans cet esprit-là. Il est évident que là, c'est le théorème de Pythagore peut-être qui, qui va s'appliquer. Si je continue sur les questions, la question 2 qui fait partie de ces questions qui peut poser problème à deux niveaux. Au niveau de la connaissance de la notion, d'une part, parce que là, on mmh. est plus sur une échelle qui est donnée par 1 cm correspondant à 20 pas, mais on a une échelle qui est donnée sous sa forme classique, d'une part. Donc il faut savoir l'utiliser, donc difficultés mathématiques euh, supplémentaires, je dirais. Et puis pour tracer le terrain, il va falloir mettre toutes les mesures du terrain à cette échelle. Alors peut-être qu'il faudra se poser la question qui reviendra d'ailleurs dans d'autres parties euh, d'exercice sur quelle est la manière la plus efficiente de présenter ma réponse, pour éviter d'avoir quelque chose que je vais rédiger, et qui va me faire perdre du temps. On peut peut-être penser là, par exemple, à un tableau, avec euh, les dimensions réelles dans une ligne, euh, l'opérateur, et les dimensions euh, sur le plan en dessous. Ce sera forcément plus rapide que de faire la largeur mesurant mesure en temps, la longueur mesure à temps, etc. Donc il y a aussi, parfois, une réflexion à faire sur la manière de présenter la solution de la question, à la question. Donc là, il est évident que l'échelle, il faut être capable de l'utiliser, mais bon, il n'y a pas de piège, il y a deux, trois mesures à calculer, donc ce n'est quand même pas très, très, très compliqué non plus. Il y a ensuite une question dans la question 3, la question 3a, montré que AD égale racine de 106,25. Euh... Alors, je m'aperçois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, bien sûr, quand je parlais du théorème de Pythagore pour la question 1, ça ne marche pas, parce qu'il nous manque une autre dimension. Donc, ce que j'avais envisagé au départ ne fonctionne pas. Par contre, on me parlait de l'air. Et donc là, par contre, j'ai l'air et j'ai un des côtés. Le côté AC représente la hauteur de ce triangle. Donc, en appliquant la formule d'air et en isolant la hauteur, on peut arriver à connaître la valeur de cette hauteur. Sachant aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, que si on n'arrive pas à le prouver et qu'on a besoin d'utiliser CA égale 8 mètres, on s'en sert dans les questions suivantes. Ce n'est pas grave si on n'a pas trouvé au début. Donc par contre ensuite, la question 3A avec cette valeur, ce radical dans le triangle ADC, ça sent quand même très fort aussi l'utilisation du théorème de Pythagore. On tourne toujours autour des mêmes choses. Petit piège peut-être derrière. C'est qu'on est dans tout l'exercice et quasiment dans les airs, et là il y a une partie sur le périmètre. Alors, périmètre R, il me semble qu'avec une lecture attentive et un petit peu de bon sens, quand on demande la longueur de la bordure, difficile quand même de confondre les deux. Donc, quatrième exercice pour lequel je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de difficulté mathématique majeure, et je répète. Je n'ai pas dit que c'était facile, ce serait bien clair. Mais en ayant travaillé et en, en attaquant, je dirais, le problème par le bon bout, on arrive à trouver ces outils qui sont toujours les mêmes. C'est ça, c'est de prendre le temps, et même si on a l'impression et peur d'en perdre hein, du temps, Absolument. mais de regarder, de faire une lecture globale de l'exercice, de poser ce qu'on pense pouvoir utiliser avec les données qu'on a, et après, de se lancer réellement dans la réponse aux différentes questions. Mais, mais globalement, nos stagiaires et les candidats sont nombreux à avoir une connaissance des notions. Après, ah, c'est savoir bien. y faire appel, en faire appel au bon moment. Quoi. Et, et, et ça nécessite de prendre ce petit temps de lecture des consignes, des données qu'on a à, à, à sa disposition et de faire le lien après. Mmh. Alors, deux choses donc, pour compléter ce que tu viens de dire. Euh, la première, dans ce petit temps de lecture, quand il y a des informations qui sont données dans la partie texte de l'exercice qui est là, peut-être est-il intéressant de les faire figurer ensuite sur la figure, parce qu'on va voir quelque chose. Je veux dire que si je mets un petit, si je mets le signe de l'angle droit dans l'angle ACD, peut-être que je penserai plus au triangle rectangle et théorème, au théorème de Pythagore. Tout à fait. Peut-être. Peut-être que si j'ai repéré comme donné une information sur l'air et que j'ai écrit R égale 100 mètres carrés, peut-être que je penserais à la formule de l'air et, et à voir ainsi que AC était une hauteur qu'on pouvait calculer grâce à la formule de l'air et la dimension qu'on nous donne dessous pour CD. Donc, ne, vraiment, ne pas hésiter à reporter ailleurs pour que ce soit plus visible les informations de l'énoncé, d'une part, et d'autre part, point important, Essayer de retrouver des situations que l'on a déjà rencontrées. Là, tiens, cette, cette figure-là, ça me rappelle quelque chose. Cet exercice-là, ça me rappelle quelque chose. Et je l'avais traité comme ci si et comme ça. C'est toute cette partie raisonnement-réflexion qui, sur des exercices de ce type-là, peut ou va, je dirais, vous conduire vers la bonne stratégie. On va continuer, Roger euh, oui. Juste, euh, bon, plusieurs euh, des, des, des stagiaires et candidats euh, présents posent la question du barème sur les différents exercices qu'on n'a pas, puisque là, en l'occurrence, euh, sur le sujet, on n'avait aucune, indica euh, aucune indication. Évidemment, si on a des éléments à venir, euh, puisqu'on proposera là aussi un corrigé après les épreuves orales, euh, on essaiera de, de vous les partager. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ben, plus vous avez d'exercices, plus il y a une répartition des points et moyen de récupérer des points dans les exercices sur lesquels on a, pu, on a choisi parfois de passer du temps. Et, et, euh, et c'est pour ça aussi que parfois, il faut faire la sélection des exercices pour lesquels on se sent capable. Et ensuite, de venir s'il nous reste du temps sur ceux qui nous ont paru les plus complexes ça permet quand même de garantir entre guillemets des points hein, stratégiquement c'est important oui. aussi oui, mmh. oui. donc quels sont, quels sont les thèmes là on retrouve encore Pythagore euh, les mesures d'air et les formules associées euh, éventuellement les échelles je ne l'ai pas marqué c'est voilà, toujours un petit peu les mêmes thèmes alors il n'est pas du tout ça ne veut pas dire du tout que ce sont les mêmes thèmes qui vont ressortir tout le temps mmh. hein, mais ça ça tourne toujours un peu autour, autour des mêmes thèmes. Là, par exemple, dans ce support, il n'y avait rien sur la proportionnalité, alors que c'est quelque chose qui ressort très souvent. Et les outils sont toujours les mêmes. Euh, la suite, donc, la partie B, on retrouve encore là l'introduction de deux petites choses dans un exercice plutôt dominant dominante géométrie au départ. On retrouve un calcul de pourcentage d'une part, et un travail sur une mesure de volume dans la dernière question. On vous donne la formule, mmh. on vous donne la formule, donc quand même, et on vous demande de l'utiliser avec pertinence, en, vous, en ne vous trompant pas dans les unités, en ne vous trompant pas dans les calculs, en donnant la réponse comme on vous demande de la donner quand il y a une précision. La difficulté, elle est plutôt là, mmh. puisque là, il faut appliquer une formule, donc là, euh, les unités de mesure de masse, les pourcentages, les mesures de volume, mais vraiment, je l'ai mis en petit parce que c'est vraiment euh, euh, un petit passage, ce n'est vraiment pas le, la thématique euh, générale. On passe à l'exercice 5. Ouais. Encore une situation qui peut être extraite, extraite pardon, de la vie de la classe, une situation qui, quand on la lit, euh, on se dit qu'est-ce que je, la frise devra couvrir trois murs de la salle, il faut commencer par le coin nord-ouest, bon. peut-être qu'il est nécessaire là encore de prendre le temps de faire euh, une, ce que j'appellerais une vraie lecture attentive, mmh. le but ici étant de bien s'approprier la situation, de manière par exemple à éviter de se tromper de sens quand on va faire le, la frise. Donc là il y a cette partie-là que vous devez sentir avant même d'aller chercher euh, les outils de résolution s'approprier la situation dans la mesure où on voit aussi quand même qu'on a euh, un certain nombre d'exercices majoritaires quasiment qui proposent des problèmes, donc il est important dans ces cas là de bien comprendre la situation avant de prétendre la résoudre et ça bien. je répète que tout le monde peut le faire, là quasiment c'est un exercice de français pour l'instant c'est déchiffrer. Euh, des phrases et une, une situation dans un langage un petit peu particulier, certes, mais c'est quand même du français. Donc les questions qui sont posées après, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, on reste encore sur euh, la résolution de problèmes arithmétiques avec deux éléments importants à souligner ici. L'exigence sur l'écriture du résultat, et ça on le retrouve très souvent, les arrondis, les approximations, et, et si vous ne donnez pas la réponse telle qu'on vous la demande, il y aura forcément une pénalité euh, qui sera euh, euh, appliquée. Euh, de même, attention, le résultat d'une opération n'est pas forcément la réponse à la question posée aussi. Surtout quand, surtout quand on demande comme ça euh, un arrondi ou une valeur approchée. Et puis, il y a euh, une petite partie sur le tableur euh, avec une forme. Alors, en général, dans le tableur, ce sont des choses très simples. Et quand il y a quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir, ici, ici, par exemple, une fonction, on vous explique ce que c'est et comment vous devez l'utiliser. Donc, Sylvie disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de piège. Il n'y en a pas là non plus. Il n'y en a pas. Et quand il y a des choses qui pourraient dépasser, je dis bien qui pourraient dépasser, le niveau attendu, on vous donne l'outil. à vous ensuite d'être capable de l'utiliser avec pertinence. Euh, eh bien, on va passer. On on passe va passer au dernier au... exercice. Oui, donc le dernier exercice, quand on le survole rapidement, on voit que c'est un problème et que c'est une situation autour d'ordre des probabilités. Euh, probabilité, il ne peut pas y avoir de piège. Ou on sait, ou on ne sait pas. Ce sont des formules que l'on va euh, appliquer. Une stratégie, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, au niveau de ce concours euh, en tout cas. Donc on ne peut pas se tromper. Alors peut-être là encore une situation concrète qui va demander de, on nous dit, le quart du tiers de 24%. Bon, peut-être donc traduire cet exercice-là sous une autre forme pour que tout soit plus clair pour vous. Et après, c'est un calcul de probabilité. On sait, on ne sait pas, c'est autre chose, hein. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Pour moi, s'il y a une difficulté ici, c'est de bien comprendre tout ce qu'on dit. De ne pas mélanger les 24%, ceux qui sont musiciens, ceux qui ne le sont pas, etc. La difficulté est là. Si ça est clair, le reste, après, à mon avis, se fait. Donc, si on résume tout ça, j'ai essayé de, de, de reprendre rapidement tous les éléments mmh. euh, qui apparaissent dans cette série d'exercices, de, j'ai mis en rouge les éléments méthodologiques, euh, entre guillemets, et en noir les thèmes qui sont plus les thèmes euh, mathématiques, je dirais. Donc on voit qu'on retrouve, euh, retrouve quand même un petit peu les mêmes thèmes dans plusieurs, dans plusieurs exercices, euh, d'une part, et qu'on retrouve aussi ces exigences au niveau d'une lecture attentive et de réflexions diverses, soit autour d'une stratégie, soit autour de la présentation, de la réponse donc pour conclure si on s'appuie sur le programme de l'épreuve écrite euh, programme de vigueur de mathématiques du cycle 4 donc tout ça c'est respecté on nous dit au moins trois exercices indépendants a priori on va vers plus que 3 ici c'était 6 dans les deux groupements et les notions traitées dans ces programmes doivent pouvoir être abordées avec le recul nécessaire donc vous devez être capable quand même d'avoir ces connaissances-là. Mais pour l'enseignement des mathématiques, au cycle 1, 2 et 3, on ne va pas vous demander d'aller enseigner en seconde. Donc ça relativise les choses. Donc, par rapport à ça, euh, il nous semble important de souligner l'importance de ces connaissances, Alors, pour en plus une phrase de maths, nécessaire et suffisante de l'ensemble du programme. Et je ne dis pas une connaissance approfondie avec des pièges monstrueux, ce n'est pas le cas du tout les connaissances nécessaires et suffisantes, je pourrais dire presque élémentaires. Deuxièmement, généralement, lecture très attentive des différents exercices, soit pour se les approprier, soit pour répondre avec précision aux questions qui vous ont été posées. Troisième point de la méthodologie, on y a beaucoup travaillé cette année pendant nos cours, et je pense que, je répète, je pense que c'est vraiment une clé, et... Juste préciser, même si ce n'est pas écrit, dans l'ancien euh, euh, CRPE, dans l'ancien dans BO, il y avait cette phrase-là que j'aime bien hein, Le candidat est amené à s'engager dans un raisonnement, à le conduire et à l'exposer de manière rigoureuse et claire. Voilà. Partant de là, euh, il me semble que l'épreuve de mathématiques doit être un petit peu quand même dédramatisée. Dé dé ce n'est pas, pas quelque chose d'excessivement euh, euh, ou de trop compliqué, je dirais. Oui, oui. Alors, Roger, là, dans, dans les remarques, c'est la longueur hein, qui euh, a pu aussi plus poser souci. Alors, oui. de toute façon, évidemment, il faut essayer d'être le plus stratégique possible euh, et, et d'organiser, je dirais, euh, le travail de lecture et de, de réponse derrière. S'il est long pour vous, il l'a été pour tous, donc après ce sera un moyen de aussi d'obtenir un maximum de, de points avec les réponses que vous aurez pu apporter. Hein, ça a été euh, la remarque, je dirais, assez globale sur cette longueur. Très peu de candidats ont pu terminer et répondre à toutes les questions, donc c'est complètement naturel et je dirais volontaire aussi. Euh, on aura euh, des éléments sur, sur les grilles de notation dans ces prochaines semaines là on, les corrections sont en cours se finalisent on aura de nouveaux éléments euh, alors restez quand même globalement confiant aussi euh, parce que euh, à chaud et avec euh, euh, une idée qui, euh, qui s'évanouit se, se, progressivement de ce qu'on a pu proposer euh, vous donne la sensation de ne pas, pas avoir fait ce qu'il fallait. Euh, il y avait trois épreuves hein, écrites, elles vont être complémentaires. Il vous faut euh, éviter, bien évidemment, la note éliminatoire. Ça, c'était déjà un fondamental. Et puis, euh, voilà, continuer à être. Euh, convaincu que vous allez réussir à avoir la note suffisante pour passer l'admissibilité. Il n'y avait pas de piège, évidemment, en fonction de, des appétences de chacun. Euh, ben vous avez pu réussir dans une des trois ou dans les deux ou trois disciplines, mais pas dans toutes. Donc, pas de panique par rapport à ça. Hein. Les sujets étaient vastes, longs. Donc, euh, vous avez pu euh, et vous aurez, euh, vous aurez des points. Après, par rapport à ce qu'on a pu travailler avec nos stagiaires sur l'année, euh, pas de, de difficultés majeures. Vous aviez les outils, vous aviez la méthodologie. Donc, faites-vous confiance maintenant. Euh, vous avez développé certainement les, les stratégies qu'il fallait. Donc, euh, euh, voilà, il faut, faut, faut poursuivre. Euh, alors, on, on, va, on va poursuivre. Et Merci, Roger, hein, pour ces... ces cette analyse du sujet du groupement 1 de mathématiques. On va poursuivre avec Marie-Béatrice qui va revenir sur l'épreuve d'application. Alors, on pourrait y passer évidemment beaucoup plus de temps, mais on est obligé de faire des choix. Alors, Marie-Béatrice, une analyse du sujet proposé en histoire-géographie, puisque là, sur le groupement 1, on avait la géographie et l'histoire, les deux composantes retenues cette année. Oui, donc je vais essayer d'être assez brève pour ne pas vous mobiliser trop longtemps également, euh, mais comme mes deux collègues, hein, je, vais vous, je, vais, je vais signaler qu'il n'y avait pas de difficulté particulière pour cette épreuve-là, dans la mesure où euh, maintenant on a une certaine, un certain recul, par rapport aux sujets proposés pour cette nouvelle mouture du CRPE. Et on constate que, euh, que ce soit pour l'année 2022, les sujets zéro, ou pour cette année 2023, euh, l'objectif est identique. Euh, il s'agit donc d'évaluer vos capacités donc, à concevoir l'enseignement de l'histoire de la géographie. Et ici, si, il n'y avait pas d'enseignement moral et civique hein, dans une classe. Euh, il s'agissait aussi donc de réaliser des exercices dans deux composantes. Une composante majeure qui portait ici sur le domaine de la géographie, qui était évaluée sur 13 points alors que l'an dernier, elle était évaluée sur 12 points. Euh, et une composante mineure hein, qui s'appuie euh, sur le domaine de l'histoire, qui, qui pour cette année est évaluée sur 7 points alors que l'an dernier, elle était évaluée sur 8 points. Donc, pas de grande différence. Les deux exercices étaient de l'occasion de montrer que vous maîtrisiez des savoirs et des compétences, tant au niveau scientifique que didactique ou pédagogique. Donc, euh, vraiment, je, je vais dans le même sens que mes deux collègues. Hein, euh, avec la préparation que vous avez réalisée cette année, euh, en termes de connaissances euh, et en termes de méthodologie, vous deviez réaliser cette épreuve de manière assez efficiente. Donc, je pense que vous n'avez pas été surpris quant à la forme et aux attentes de ce sujet, ici qui visait le cycle 3 uniquement et uniquement la classe de CM2. Donc, dans un premier temps, pour la composante géographie, il s'agissait de préparer une séquence d'apprentissage sur le sous-thème « Se déplacer au quotidien en France ». Donc, vous deviez euh, ben, posséder des connaissances que vous aviez acquises hein, durant cette année et vous deviez également analyser un dossier documentaire qui était composé de huit documents. Huit documents docu différents que nous verrons tout à l'heure. Donc, à l'occasion de cette euh, séquence que vous deviez préparer, il s'agissait d'indiquer les objectifs. Ça, vous avez appris à le faire, à les formuler en termes d'attente euh, au niveau des apprentissages que les élèves doivent réaliser. Vous deviez aussi indiquer la structure de la séquence, c'est-à-dire le nombre de séances, en définissant bien sûr les notions que vous deviez construire par rapport aux documents qui vous étaient proposés, les différentes compétences auxquelles vous alliez euh, travailler, euh, vous alliez amener les élèves à travailler, et le nombre de séances et le titre des séances. Puis, vous deviez ensuite réaliser une séance en particulier de cette séquence en précisant donc euh, quels documents vous allez utiliser dans le corpus voire peut-être même un document hors corpus si vous le souhaitiez et surtout donc quels sont les objectifs de la séance quels sont donc les supports donnés aux élèves et quelle est la mise en œuvre que vous alliez réaliser selon la démarche inductive qui est préconisée dans les programmes. Donc ce, cette première, euh, ce, ce premier exercice a déstabilisé quelques-uns d'entre vous qui étaient habitués, et comme l'an dernier, à réaliser une synthèse problématisée et argumentée. C'est peut-être là la principale difficulté que vous avez rencontrée, euh, puisque vous m'avez interpellé hein, sur le forum euh, à ce sujet-là. Qu'est-ce que, que se passe-t-il si j'ai réalisé une synthèse problématisée et argumentée donc, certains d'entre vous ont réalisé cette production écrite, d'autres ont sans doute donc, euh, produit un écrit structuré qui répondait à chacun des points euh, qui étaient posés dans la consigne. Alors, rassurez-vous, hein, quelle que soit la forme que vous avez choisie, ce n'est pas la forme qui va être évaluée de votre production d'écrit, mais c'est le contenu et c'est le recul que vous allez prendre par rapport au document, au corpus documentaire qui vous est fourni. Donc, dans un premier temps, comme pour tout exercice, hein, il s'agit, et comme le disait bien mon collègue Roger aussi tout à l'heure, ou même Sylvie, hein, il s'agit bah, d'analyser les documents que l'on vous propose. Quels documents vous propose-t-on Et quels thèmes vous allez pouvoir dégager de ce corpus documentaire Et à partir de ces informations que vous avez relevées, comment allez-vous pouvoir problématiser la séquence que vous devez élaborer Comment vous allez aussi définir les enjeux scientifiques et les enjeux didactiques qui sont contenus dans les documents, en lien bien sûr avec le cycle 3 et le niveau euh, CM2 qui était attendu. Ensuite, après avoir défini ces enjeux euh, scientifiques par rapport donc, aux, aux informations que vous avez relevées dans les documents, vous allez donc élaborer une démarche d'apprentissage adaptée à des élèves de CM2. Et donc, construire une séquence et une séance. D'accord Voilà. Donc, quelles sont les pistes possibles Vous aviez huit documents à analyser. Ces huit documents, vous pouviez les analyser sous la forme, soit d'un tableau, hein, comme vous l'avez appris en formation, tableau qui vous permettait donc de rédiger, de, rédiger, donc de, de définir la nature du document, le titre, les idées importantes, et voir éventuellement quels apports de connaissances vous pourriez mettre en lien euh, avec les informations relevées dans le document. Mais vous pouviez aussi très vite, euh, je dirais, prendre quelques notes au brouillon pour euh, euh, produire une analyse de ces documents. Telle que d'ailleurs cette analyse, vous, vous pourriez la demander aux élèves lorsque vous leur proposez un document à analyser. Donc ici, après avoir analysé donc ces documents, euh, et essayer d'en relever les enjeux scientifiques, vous aviez quelques pistes qui euh, et vous étaient euh, proposées. Euh, vous pouviez, euh, pour ce thème, donc, se déplacer au quotidien en France, bah, caractériser à partir des documents les mobilités quotidiennes et, et les définir selon le temps du déplacement ou des déplacements que, euh, qui étaient effectués, selon la distance à effectuer ou selon les besoins de se déplacer. Donc vous aviez trois paramètres qui étaient identifiables dans les documents, qui vous permettaient donc euh, de traiter euh, les mobilités quotidiennes euh, selon la distance, le temps ou les, les, je dirais, les destinations que vous aviez euh, à réaliser. Donc les documents abordaient des déplacements de courte durée, inférieure à deux heures. Des déplacements de courte portée, aux alentours de 80 km maximum, qui étaient réalisés au quotidien par différents groupes humains. Ces déplacements donc, étaient nécessaires pour atteindre des destinations variées. Cela pouvait être des loisirs, le travail ou euh, revenir à son logement. Divers moyens de transport étaient également abordés à travers ces documents, soit des moyens motorisés ou des moyens piétons qui vous permettaient ensuite de vous déplacer dans des espaces habités qui étaient soit des espaces ruraux ou des espaces urbains, tels que le document qui proposait donc les déplacements dans la ville de Montrouge vous était annoncé. Donc à partir de, de ces différents, je dirais, de ces différents enjeux que vous, aviez, euh, vous avez identifiés, vous pouviez également euh, amener votre réflexion sur euh, le fait qu'il s'agissait de privilégier ici une échelle locale pour identifier euh, des migrations pendulaires, c'est-à-dire pour identifier des déplacements que des travailleurs réalisent quotidiennement, pour rejoindre Bonjour. leur lieu de travail depuis leur lieu de vie le matin, puis inversement le soir, hein, euh, rentrer euh, chez eux après avoir euh, travaillé. Euh, privilégier l'échelle locale nous permettait donc de comprendre comment s'organisent également les réseaux des transports, euh, les réseaux de transport par exemple, dans une, euh, que ce soit à la campagne, mais aussi que ce soit en ville. Et donc, on avait effectivement le réseau de la ville de Montrouge qui était présenté sous forme d'un plan que les élèves euh, pouvaient être amenés à lire. Évoquer les déplacements quotidiens ici permettait aussi d'aborder un autre paramètre à travers les différents documents, à, à savoir la mobilité active et durable, c'est-à-dire encourager la pratique des transports en commun, encourager la pratique du vélo ou la marche à pied. Mais cela, cela vous permettait également d'identifier euh, des déplacements quotidiens pour comprendre en quoi la pratique de partage ou de covoiturage peut contribuer donc à respecter le développement durable, mais également à réduire les inégalités sociales. Et à cette occasion, vous aviez le document 8 qui vous donnait des témoignages qui rendaient compte des inquiétudes et des préoccupations des usagers soit des inquiétudes en termes d'insécurité ou des préoccupations liées à la distance qu'ils avaient à parcourir, qui pas au, au transport qui n'était pas adapté aux distances à parcourir. Donc une fois que vous aviez identifié ces enjeux scientifiques, hein, vous, vous allez ensuite les mettre en œuvre dans le cadre d'un enseignement en classe de CM2. Et pour cela, il s'agissait d'envisager d'identifier les enjeux didactiques. Ici, euh, l'élaboration de la séquence devait vous amener à établir une problématique. Ici, la problématique était bah, quels sont les différents moyens, les différents motifs euh, de déplacement à une échelle locale euh, qui permettait donc de réaliser euh, des déplacements au quotidien. Donc Vous deviez préciser les objectifs, les compétences travaillées par les élèves, et pour cela, donc, vous aviez la démarche inductive préconisée dans les programmes à mettre en œuvre. Comment mettre en œuvre cette démarche inductive À partir des documents qui vous étaient proposés. Les documents qui vous étaient proposés vous invitaient, à partir, vous invitaient à partir de situations concrètes. Vous pouviez, dans un premier temps, proposer aux élèves de réaliser des enquêtes sur ce qu'ils vivent eux au quotidien, sur ce que leur famille vit au quotidien, c'est-à-dire analyser leurs leur déplacements et ceux de leur famille au cours d'une journée ou au cours d'une semaine, qu'ils identifient bien les besoins qu'ils ont de se déplacer, mais également les déplacements qu'ils réalisent, qu'ils effectuent réellement, ou les différents moyens de transport qu'ils utilisent quotidiennement. Donc c'est une première approche qu'il qu était possible de réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de cette séquence et du détail de la séance. Mais vous pouviez également aborder des situations concrètes à partir d'études de cas, qui permettaient donc de réaliser une comparaison des déplacements quotidiens selon le lieu où habitent les différents personnages qui étaient convoqués dans l'étude de cas. La différence, la différence, bien sûr, sûr. Euh, habiter un village ah, ou habiter, habiter une, une ville, ville engendre en fait, nécessairement des déplacements, des déplacements différents, des moyens de transport utilisés différents, des distances et des temps différents à parcourir pendant ces déplacements. Donc les élèves, à cette occasion, pouvaient manipuler des outils numériques de géolocalisation. Ils pouvaient également lire des plans, tels que celui de la ville de Montrouge par exemple, mais Ou pas étudier. seulement, hein, Marie-Béatrice. Non, euh, étudier des graphiciens. Une, voilà. une des participantes parle de Marseille, elle s'est servie de… de très bien, c'est parfait. De Marseille, c'est parfait, c'est très très Et bien. Voilà, c'était soit des, des, des documents du corpus, soit des documents hors corpus, hein, bien entendu. Hein. Il n'était pas exigé que l'on prenne les documents du corpus, c'était des exemples en particulier. Hein. Voilà. Et ensuite, cela permettait permet d'identifier différents moyens de transport et peut-être de comparer la ville et la campagne, c'est-à-dire euh, le fait de pouvoir utiliser des, des moyens de transport tels que la marche à pied ou le vélo par la trottinette et euh, utiliser d'autres moyens de transport plutôt urbains tels que le métro, le tramway ou le bus. On pouvait également proposer aux élèves à l'occasion de cette séquence ou de cette séance à détailler d'analyser un ou plusieurs documents. Donc des documents du corpus, hein, mais des documents hors corpus, pourraient les amener à s'interroger, à formuler des hypothèses et répondre à la situation de problème de la séquence ou de la séance. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, quels sont les motifs, les modes et les contraintes de déplacement au quotidien ou bien comment les Français se déplacent-ils au quotidien. Ces activités-là vont amener les élèves donc, à pratiquer un langage géographique une des compétences du programme et à lire donc des supports analogiques, des photographies, à s'exprimer à l'oral, à produire des écrits euh, comme euh, des productions euh, que ce soit des productions euh, rédigées sous forme d'un texte, d'explicatif ou argumentatif, ou des productions graphiques sous forme de cartes de parcours, de schémas. Euh, qui vont être, qui vont permettre d'expliquer donc le rapport entre l'espace proche et les destinations euh, à des échelles, des déplacements, à des échelles différentes au niveau de de la de l'échelle de la ville ou de la région. Voilà. Donc ceci permet donc effectivement de donner, je dirais, euh, les éléments qui étaient nécessaires ici pour euh, composer euh, en géographie sur cette thématique se déplacer. Et donc, si vous aviez lu euh, précisément donc, la fiche ressources et du SCOL, vous aviez tous les éléments, hein, qu'ils soient en termes d'enjeux de, scientifiques, hein, de connaissances, mais également en termes de didactique ou pédagogique, pour pouvoir traiter euh, cette question, ces deux questions sans difficulté. Mmh. Très bien, Marie-Béatrice, pour la géographie, hein, c'était très clair. Alors, juste euh, une ou deux remarques hein, de la part des, des, des participants, participants. Euh, euh, par rapport à des, des entraînements qu'on a pu proposer, un peu moins de textes euh, euh, liés au programme, sur les attendus, les repères, euh, effectivement, c'était moins… Ça a été moins proposé, mais il y avait quand même quelques éléments pour pouvoir se, se raccrocher au, au programme. Hein. Et puis… Euh, Donc, oui, il y avait l'extrait ont... du programme déjà, au ça départ. Fait. Alors, bien ça. entendu, il n'y avait pas, pas d'extrait de l'affiché du SCOL, mais euh, les, différents, je dirais, les différents documents iconographiques ou infographiques étaient suffisamment précis pour identifier les différentes caractéristiques liées au déplacement à courte distance, au quotidien. C'est ça, c'est ça. Donc, pas de difficulté à mon avis pour imaginer une séquence et détailler une séance à partir du moment où l'on a bien compris, comme le disait tout à l'heure Roger, la méthodologie, c'est-à-dire la démarche inductive à mettre en œuvre dans le cadre de ces trois domaines, histoire, géographie ou enseignement moral et civique. Alors, une, une remarque de Laetitia hein, qui s'interroge oui. par rapport à la question 1, justement, et qui dit « J'ai rédigé les séances en détaillant. Est-ce que ça peut entraîner un zéro euh, ?» Alors, à, à la question, euh, un zéro, euh, probablement pas, hein, évidemment. Il faut bien lire, là encore, la question, parce qu'effectivement, bien… Euh, euh, se, se cristalliser sur la séquence, si on vous parle de séquence et sur la séance. Après, euh, par rapport à la question posée, euh, ce ne sera pas éliminatoire. Hein. Non, ce ne sera pas éliminatoire. Ce qu'il était possible de faire, puisque la, la, le, le libellé de la question était de ne donner que la, euh, je dirais le, le titre, euh, je vais reprendre, hein, le titre des séances, et... Euh, alors, il s'agissait donc de donner, oui, uniquement euh, le nombre et le titre des séances. Donc, effectivement, euh, rédiger toutes les séances, euh, peut-être cela, cela fait perdre du temps, hein, puisqu'on ne vous demandait pas du tout, on ne vous demandait pas de rédiger l'ensemble des séances, on vous demandait simplement d'exploiter une séance et de rédiger l'exploitation d'une des séances que vous avez proposées. Sur les trois ou quatre séances que vous proposez, de n'en rédiger qu'une. Alors, si vous les avez toutes rédigées, peut-être étaient-elles rédigées de manière très synthétique aussi, puisque un tableau séquence, cela peut être aussi donc le, le fait de noter euh, le titre des séances et synthétiquement d'en donner, euh, je dirais, euh, rapidement les, les différents éléments pour la mettre en œuvre, sans forcément entrer dans le détail. Alors que ah. la question 2 vous amenait vraiment à détailler cette fois l'exploitation de la séance. Peut-être est-ce ce qui a été réalisé. Donc, ce n'est pas pénalisé, mais cela vous fait perdre la du temps gestion les temps. trois heures que vous aviez à, pour composer, en fait, sur les deux composantes. Très bien, merci Marie-Béatrice. Alors, un point rapide peut-être sur sur la partie histoire. Alors, donc, la composante histoire, qui était notée, qui est notée, sur évaluée sur sept points, hein, là encore... Euh, permet d'aborder le programme de cycle 3 au niveau donc de la classe de CM2 dans le cadre de la thématique donc de la révolution industrielle, de l'âge industriel en France. Donc ici, cette question ne vous a pas surpris non plus. Peut-être vous a-t-elle surpris parce qu'on ne vous demandait pas des objectifs notionnels tels qu'on a pu retrouver des questions identiques en 2022 ou dans les sujets zéro. Mais euh, ces questions notionnelles, de toute fa... enfin, ces objectifs notionnels de toute façon, vous allez les aborder puisque euh, vous allez analyser encore une fois les euh, documents, les quatre documents qui vous étaient proposés. Hein. Donc les quatre documents proposés, il y avait donc euh, une, euh, un extrait de texte euh, officiel, bien sûr. Hein. Vous aviez également donc euh, un texte et euh, vous aviez ensuite... Euh, si je reprends les différents documents, vous aviez des photographies, euh, notamment euh, du travail des femmes euh, dans deux usines différentes. C'était une page de manuel. Hein. Et puis une autre photographie donc, liée euh, au travail euh, dans le cadre de la mode donc dans, à Paris. Donc, ici, comme pour la composante géographie, il s'agissait donc d'élaborer tout d'abord, d'analyser tout d'abord les quatre documents proposés avant d'élaborer, bien sûr, la préparation de la séance. Donc, évidemment, vous alliez déterminer et définir à partir de ces documents quelles notions étaient en jeu ici pour pouvoir ensuite choisir quelles seraient celles qui seraient abordées en fonction de la situation problème que vous allez poser. Donc ici ces documents traitent de l'industrialisation, ils abordent les questions économiques à la fin du 19e siècle et les conséquences sociales à travers donc les innovations techniques et l'évolution des modes de travail et de vie à la ville comme à la campagne. Donc ces documents sont principalement iconographiques hein, sauf un texte euh, qui est rédigé et c'est l'occasion donc de travailler la compétence ici, comprendre un document et apprendre à lire des images, des illustrations, des photographies. Donc la démarche inductive, bien sûr, doit être mise en œuvre là encore, à partir de cas concrets. Ici, les cas concrets étaient liés donc, aux illustrations que l'on vous proposait. Et euh, en histoire euh, aussi, on vous demande, comme en géographie, hein, d'essayer de tenir compte de la localisation des l'école. Alors bien entendu, toutes les écoles n'étaient pas, euh, pas, vous n'avez pas forcément rédigé une séance en lien avec la localisation des entreprises. Bagnol et Fargeon, qui ont vu le jour euh, dans la zone portuaire de Boulogne-sur-Mer pour euh, fabriquer les stylos plumes, hein, tels que la photographie nous, nous présentait, euh, ni, euh, ni forcément donc, réaliser une, une, une séance donc, sur la fabrication des chaînes à vélo, donc, euh, principalement euh, euh, qui, a, qui, a, qui ont vu le jour donc, dans les, les usines à, à Calais. Mais vous pouviez, euh, comme pour la précédente euh, composante, vous pouviez choisir euh, des photographies également euh, liées donc à l'avènement la, à la la, de l'industrialisation dans la région dans laquelle vous, vous le souhaitiez. Bien entendu, dans l'école dans laquelle vous serez l'an prochain, vous allez choisir en fonction de la localisation de l'école. Donc la séquence ici euh, que vous pouviez euh, Imaginez, avant de détailler une séance, c'est de travailler la compétence, raisonner, justifier une démarche et les choix effectués pour croiser des sources documentaires différentes, pour approcher la réalité historique et confronter peut-être aussi, pourquoi pas, le passé et le présent. On sait par exemple euh, que les, les usines Siemens ont été, euh, ont été donc. Euh, ont été construites à cette époque là à la fin du 19e siècle donc dans la région de grenoble et qu'aujourd'hui euh, elles sont fermées elles ont disparu donc on peut aussi travailler avec les élèves cette confrontation entre le passé et le présent pourquoi pas donc selon le ou les documents que vous allez choisir pour détailler cette séance vous allez viser différents objectifs notionnels dans la séance donc les différents objectifs nationaux que vous pouviez viser étaient liés à l'identification du plein essor de la catégorie des salariés qui, donc, qui est liée ici à l'industrialisation. Vous pouviez également viser un autre objectif, c'est-à-dire amener les élèves à s'interroger sur, sur la condition des femmes ouvrières et ou des enfants au travail dans les usines et les ateliers à cette époque-là, donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e ou alors, vous pouviez amener les élèves à identifier les changements sociaux ou les évolutions des mondes, (monde urbain ou monde rural) avec éventuellement des déplacements progressifs de population vers la création de, de, de cités ouvrières à bord des, des, des usines ou des ateliers de fabrication. Donc, à partir du moment où vous avez brossé rapidement donc, le détail de l'exploitation d'un ou de deux documents dans la séance, vous pouviez conclure cette composante histoire en, euh, en établissant des liens avec d'autres domaines disciplinaires. Par exemple, l'enseignement du français, pour euh, amener les élèves à élaborer un récit, ou à part donc à l'écrit, ou participer à l'oral à un débat euh, sur l'interprétation d'un texte littéraire. Je pense par exemple euh, un à un extrait des Misérables de Victor Hugo, hein, euh, ou alors donc... Faire des liens avec l'enseignement moral et civique, et notamment l'égalité filles-garçons, permettant donc euh, d'aborder l'évolution lente et progressive de la condition de la femme et de l'éducation des filles entre le 19e siècle et le 21e siècle. Il y avait encore un autre lien qui pouvait être établi aussi avec l'histoire des arts, et notamment donc, la description d'œuvres. Je pense par exemple à la repasseuse des Gare de gars, euh, l'ouvrière poitrinaire de Fernand Pélez, pour euh, émettre une proposition argumentée et identifier la marque des arts du passé et des arts du présent aujourd'hui. Donc c'était des liens possibles que vous pouviez réaliser avec, à partir de cette proposition qu que l'on vous a faite en termes de, de réalisation d'une séance sur ce sujet. Très bien, Marie-Béatrice, merci pour... Pour cette analyse. Euh, alors en, pour faire écho hein, avec euh, l'épreuve que tu viens de, de décrire, euh, on, on, a, euh, on a eu une épreuve pour les, les arts hein, qui euh, demandait une analyse critique euh, de fiches de PrEP, de documents. Alors pas de panique, hein, euh, finalement l'analyse, une analyse c'est quoi C'est de pouvoir euh, identifier les points positifs et les points euh, qui sont à améliorer dans les documents et là, en l'occurrence, de fiches de préparation qui étaient communiquées. Donc, c'est l'exercice inverse que celui que tu viens de décrire, finalement, oui, à partir exactement. du travail qu'on va faire sur la proposition de séquence et séance. Donc, concrètement, c'est de questionner. Euh, ce, qui est, ce qui est proposé, hein, les documents proposés, euh, c'est de savoir si les, les, les questions dans les documents proposés par l'enseignant, puisque souvent il y a un document proposé par les enseignants, sont pertinentes, judicieuses, ont un, un intérêt. Quelles sont les questions qu'on pourrait rajouter ou formuler différemment euh, auprès des, des élèves C'est de pas euh, simplement dans les arts, hein, et c'est euh, toujours extrêmement important, et on l'a répété tout au long de l'année, c'est de ne pas se contenter d'une lecture de documents, euh, mais c'est de faire avec les élèves, euh, c'est de se déplacer dans les musées, c'est d'aller vraiment se confronter aux œuvres, de pouvoir faire référence à des œuvres euh, en lien avec les sujets proposés hein, euh, également, euh, et puis de vérifier aussi euh, tout ce qu'on qu construit quand on construit une, une séquence. Hein, euh, donc évidemment, faire référence au programme de cycle, aux programmations annuelles. C'est de pouvoir euh, évidemment aussi euh, construire sa séquence. On a souvent, avec les stagiaires, euh, travaillé sur un nombre de séances pertinents euh, dans le domaine des arts et, et de l'histoire des arts c'est de savoir construire la séance et savoir ce qu'on y met, mais c'est exactement ce que tu as pu décrire pour l'histoire et la géographie, et puis d'argumenter de, de, et d'expliquer les, les choix après hein, pour les différentes phases d'apprentissage, Marie-Béatrice. Oui, c'est tout à fait ça. C'est aussi amené à être amené à travers l'analyse de cette séance, euh, à déterminer quelle, a, quelle est la démarche mise en œuvre euh, à travers euh, cette séance-là par l'enseignant. C'est-à-dire, comment euh, l'enseignant va-t-il amener les élèves à s'interpeller, à s'interroger euh, par rapport à la, au problème qui lui est soumis, hein, c'est-à-dire à la consigne qui lui est donnée Comment va-t-il donc euh, réaliser cette consigne à partir de quelles, je dirais, de quelles connaissances va-t-il pouvoir euh, Quelles sont les connaissances qu'il va pouvoir utiliser pour réaliser, donc pour euh, répondre à la consigne Quelles sont ses, euh, alors des connaissances en termes des connaissances artistiques, hein, mais des connaissances aussi en termes méthodologiques Qu'est-ce qu'il va utiliser et quelles références il a Donc, il va interroger aussi l'élève, va interroger aussi ses références. Euh, artistique, en termes d'œuvres d'art, qu'il a déjà euh, lu, observé, analysé précédemment. Donc c'est comment il va réutiliser ce qu'il sait, ce qu'il a appris et ce qu'il a exploré lui-même pour pouvoir répondre à la consigne qui est donnée. Donc tout ça, ça, fait, ça, ça permet donc de, de faire référence à la démarche artistique que l'enseignant va utiliser dans le cadre ici euh, d'une séance en art. Et, et tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas tant la forme de la réponse que nos candidats ont pu euh, proposer, c'est vraiment sur son contenu. Euh, et ça, vous l'avez fait euh, dans le cadre des entraînements, dans le cadre des exercices proposés, vous, a, vous aviez euh, euh, travaillé suffisamment euh, la séquence, la séance pour savoir, et vous, vous questionner sur la pertinence des des choix proposés dans les documents mis à disposition. Donc, pas d'inquiétude sur la forme. Euh, L'essentiel était de se concentrer sur le fond de, de vos réponses et de vous, en qualité d'enseignant, euh, ce que vous auriez apporté. Donc, vous pouviez euh, commencer euh, par une, une analyse très succincte des documents, et puis après faire euh, un retour sur les points positifs, mettre en valeur aussi ce qui était pertinent hein, dans la, les fiches de préparation, les différents documents, et euh, ce qui pouvait aussi être euh, amélioré ou proposé différemment euh, par rapport aux, aux élèves. Hein. Euh, pas de difficultés majeures euh, mmh. par rapport à cet exercice-là, sur lequel, évidemment... Euh, la forme était un petit peu différente des années de, de, de l'année précédente, mais il n'y avait pas de piège par rapport à ça. Alors, rassurez-vous, vous aviez de quoi argumenter les choix que vous, vous avez pu proposer en complémentarité avec ce qui vous était donné dans les documents. Tout à fait, oui. C'est ju juste une question, je dirais, de bon sens, en fait. Mmh. À partir des connaissances que, que l'on maîtrise, c'est avoir du bon sens et répondre avec bon sens. On n'en demande pas plus, hein, tout à, fait. à partir du moment où vous répondez avec bon sens, ça veut dire que vous maîtrisez des savoirs, que vous maîtrisez des, des mises en œuvre et que vous êtes capable d'en parler, tout simplement. Vous prenez du recul par rapport à ce que vous lisez. C'est ça, c'est ça. Une fois que vous, et vous avez eu l'occasion de travailler la démarche artistique, oui. euh, vous avez travaillé euh, la construction de séquences et de séances euh, en art, vous aviez les, les clés pour pouvoir ensuite vous questionner, prendre du recul par rapport à ce qui vous était proposé. Donc, vous aurez argumenté, euh, bien évidemment, euh, la proposition. Donc, pas d'inquiétude par rapport à cela. Et en quelques minutes, pour finir, euh, l'épreuve d'application de science, hein, qui, qui euh, je ne sais pas si, si vous l'avez regardée, était assez similaire finalement à l'épreuve et, et au sujet proposé l'an passé, un exercice euh, avec un thème central autour euh, des moustiques. Hein, donc, certains en ont fait quelques cauchemars ensuite, mais ça, <rire> vraiment, ça a été le cœur du sujet. Les parties étaient euh, complètement indépendantes, mais euh, voilà, c'était vraiment en trois grandes parties avec un nombre de questions euh, importants là aussi, hein, plus d'une vingtaine comme l'année dernière. Pas de difficulté de compréhension. Dans les documents, les éléments apportés. Euh, et là encore, vous aviez euh, travaillé euh, dans le cadre des remises à niveau, des vidéos qui vous ont été de cours proposées durant l'année. La démarche d'investigation, les questions étaient très orientées euh, sur euh, sur la partie didactique et pédagogique. Et là encore, pas de gros pièges. Euh, je ne sais pas si, Marie-Béatrice, tu l'as consulté puisque c'est moins ta, ta discipline, mais pas de difficultés majeures euh, dans, dans cette épreuve. Non, là encore, hein, on part de, des représentations initiales des élèves, hein, mais comme euh, on part des représentations en histoire, en géographie, en art des élèves, pour, à partir de documents, à partir de, de différents documents, amener les élèves à faire évoluer cette représentation initiale au cours de la séquence, et faire le bilan justement à la fin de la séquence de ce que l'on a appris et justement quelle est l'évolution des représentations initiales entre le début de la séquence et la fin de la séquence. Donc on est toujours dans la même démarche, hein, je dirais, de, de, de, je dirais de, de, de faire prendre conscience aux élèves qui sont acteurs de leurs apprentissages et que tout ce que l'on va leur apporter hein, en tant qu'enseignant, mais en tant que document, support, euh, questionnement, problématisation, euh, explore, exploration, expérimentation, euh, va les aider justement à construire leurs connaissances, leurs savoirs, euh, et, et faire évoluer les savoirs précédents vers des savoirs qui sont euh, plus proches de, des savoirs scientifiques. Hein. Euh, donc on est vraiment toujours dans les mêmes démarches, hein, tout à fait. Très bien, euh, bah, écoutez, merci pour ces, ces retours hein, sur les sujets. Euh, je pense que c'était intéressant d'avoir un regard euh, global, euh, et même si euh, des erreurs ont pu être euh, commises par rapport à certaines questions, globalement, on constate des sujets qui sont longs, euh, avec de nombreuses questions, mais sur des notions euh, qui sont classiques euh, et proposées au CRPE depuis euh, l'année dernière, très certainement, un peu moins complexes que les années précédentes. Hein. Oui. Alors, dans les dernières questions, est-ce qu'on avait des questions Jade particulières le propos par qui semblait peut-être C'est pareil, c'est toujours un, je pense, comme Aurélie, un ressenti un peu à chaud peut-être, le sentiment d'avoir cohérence. Euh... Mais comme tu le disais, Marie-Béatrice, le fait de vraiment faire appel au bon sens et de se dire, oh ben voilà, je n'étais pas répondu à ce classique attendu, en tout cas, j'ai fait appel à ma connaissance à ce qui me semblait être juste pour proposer quelque chose de... qui, a, qui a lien avec tout ce que j'ai appris dans les programmes dans l'année pour les élèves. Oui, on n'attend pas, pas nécessairement en fait, pas pour les preuves écrites d'application. Hein. On n'attend on attend pas... Il n'y a pas de réponse, je dirais très précise, enfin, très parfaite, je veux dire. chacun, chacun va apporter. Euh en fonction donc, de ses connaissances, mais aussi bien sûr de, de là où il a localisé l'école, là où il a, je dirais, en fonction des choix qu'il aura fait par rapport aux documents, chacun va apporter des réponses différentes. Donc même si nous, nous, nous proposons un corrigé type, je dirais, je veux dire, on pourrait réaliser, comme disait Sylvie tout à l'heure pour le français, plusieurs corrigés types, parce qu'effectivement, ça va dépendre des choix qui auront été faits, pour l'élaboration de la mise en œuvre didactique. Oui, et évidemment, toutes les propositions que vous aurez pu faire seront forcément perfectibles, mais on vous demande un exercice qui est quand même pas simple, c'est de vous mettre à la place d'eux. Donc, vous le serez dans quelques semaines, on en est convaincus, euh, mais euh, rassurez-vous aussi par rapport à tout ce que vous aurez appris avec euh, nous pour nos CSJR cette année, ceux qui nous rejoindront. Euh, vous avez euh, développé des connaissances certaines euh, d'un point de vue notionnel, didactique et pédagogique qui feront la différence par rapport à ben, des candidats qui n'ont pas eu le temps aussi de rentrer dans euh, ces contenus, dans cette méthodologie, dans la stratégie aussi. Donc euh, voilà, maintenant, faites-vous confiance et... Préparer vraiment à fond les épreuves orales, puisqu'on a encore les épreuves de leçons d'entretien EPS et situation et système éducatif, hein, globalement. Donc faites-vous confiance pour passer le, le cap de l'admissibilité. Et bien évidemment, on aura l'occasion de revenir vers vous, partager des propositions de corriger dans les prochaines semaines. Mais maintenant, cap sur les, les oraux. Euh, Sylvie, Roger, un dernier commentaire peut-être Ça va, tout est... Sylvie, vas-y. Ah, Sylvie, on ne vous entend pas. Ton micro peut-être. Oui, micro. Voilà, bon, si, si, si jamais à la lecture décorrigée, vous avez... L'impression d'être passé à côté de certaines questions, ne vous affolez pas parce que de toute façon c'est un concours. Hein, donc euh, soyez, soyez vraiment euh, sûr de vous et, et lancez-vous dans l'épreuve orale avec. Euh, avec euh, montrez du dynamisme aussi hein, au moment de. Le, voilà, il faut y croire. Très eh bien, Roger, pour compléter Sylvie. Même chose, il ne faut surtout pas douter, euh, douter aujourd'hui parce qu'on ne sait pas qui était avec nous, on ne sait pas comment les nôtres vont être euh, modulés, parce qu'il y a toujours euh, une modulation possible, donc il faut faire comme si ça avait marché et continuer. Et puis, euh, pensez aussi que l'épreuve suivante est aussi très, très, très, très méthodolo méthodologique et on essaiera de mettre en, en ligne quelques éléments par rapport à ça sur la, la manière d'aborder. Euh, L'oral, le... en maths. Oui, on va, on va continuer. C'est une stratégie particulière. Quoi. Ouais. Et, ça, et ça, ça fait écho à une question de Marion là, sur le chat, si vous prévoyez un conseil pour se préparer aux euros. Évidemment, on va vous proposer d'ici quelques semaines, si là, sous, sous les 15 prochains jours, on proposera vous proposera un live justement, pour vous aider à vous mettre en condition et surtout à adopter cette stratégie concours hein, qu'on a vu qui revenait dans toutes les épreuves, en fait, hein, la difficulté, c'est savoir vraiment aborder le sujet, euh, gagner un maximum de temps et chercher tous les points possibles. Et puis pour euh, les stagiaires de, de notre promo, hein, aussi, on avait mis en place des défis pour les épreuves orales après les derniers cours. Euh, c'est aussi ce qu'on va proposer. On, on complétera une fois que vous allez terminer les derniers regroupements, les derniers devoirs pour les épreuves orales. Hein, euh, on va, on va vous proposer de ne pas lâcher euh, et de euh, continuer à vous faire euh, travailler, réfléchir sur les dernières semaines jusqu'aux épreuves orales. Donc euh, voilà, on, on continue et, et on vous accompagne jusqu'aux épreuves orales. Mmh. Eh bien, un grand merci à Sylvia Roger, Marie-Béatrice pour, pour, pour ce temps et ses, ses conseils. Euh, on espère évidemment que ça aura euh, pris du sens, pris, euh, permis aussi à, à des stagiaires de prendre un peu de recul et puis euh, surtout bah, de, de s'accrocher euh, maintenant à ces épreuves orales qu'il faut continuer à, à travailler d'un point de vue méthodologique notamment euh, évidemment sur sur les connaissances alors une question peut-être ça vous compléter euh, une actualité site internet demain avec toutes les dates des résultats des épreuves écrites permettra de déjà d'aller au moins jusqu'aux résultats des épreuves pour euh, motiver ne lâchez surtout pas maintenant attendez euh, d'avoir vos résultats avant de avant de décider restez motivé Merci à tous, bonne soirée, merci à bientôt. Bonne au soirée. Ouais, bon au soirée, au revoir. Au revoir.